Donc bonjour à tous, euh, donc je me présente, je suis Mickaël Lebihan, je travaille à l'Agence française pour la biodiversité euh, à la direction Bretagne-Pays de la Loire, qui est basée à cesson sévigné c'est juste à côté de Rennes. Donc on est sur les deux régions administratives, Bretagne-Pays de la Loire. On est effectivement une antenne régionale et avec des services départementaux aussi. Donc il y a neuf services dans les différents départements. Et du fait des changements récents de l'Agence française pour la biodiversité, il y a également un pôle à Brest euh, directement de l'AFB la, de également. Quoi. Et prochainement, on va devenir Office français de la biodiversité au 1er janvier 2020. Donc euh, retenez pas trop ce nom, il est susceptible d'évoluer. Donc euh, je vais vous parler euh, du titre suivant c'est les milieux aquatiques, agir aujourd'hui pour préserver la biodiversité de demain. Si vous avez des questions de compréhension, vraiment un, un terme qui n'est pas clair, n'hésitez pas à faire signe, et puis on peut le traiter en direct pour que ça facilite la compréhension de tous. Donc voici le plan de cette présentation. On va essayer de voir brièvement quelques clés qui vont vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques continentaux. Parce que c'est un peu une sacrée machinerie, donc Normalement, on pourrait passer plusieurs jours, voire semaines, à expliquer comment ça fonctionne. Là, on va vraiment faire des petits focus sur des, des petits éléments qui permettront de mieux comprendre comment ça marche. En Deuxièmement, on va, on va essayer de partager le fait que les milieux aquatiques sont sous pression, avec un certain nombre d'impacts qui arrivent sur ces milieux. En troisième point, on arrivera au changement climatique. Et quels sont les impacts potentiels du changement climatique sur les milieux aquatiques continentaux on arrivera à la vulnérabilité des milieux aquatiques au changement climatique. Est-ce qu'ils sont fragiles Est-ce qu'ils sont sensibles Comment ils peuvent s'adapter aux changements qui arrivent Et enfin, on essayera d'aborder les pistes sur comment diminuer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques. Donc, voici le programme de ce soir. Ça va durer à peu près une heure, une heure et quart. et Après, il y aura une séance de questions. Et pour finir, il y aura une petite conclusion. Donc, si ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, quelques clés pour mieux comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques continentaux. Donc, grosso modo, euh, il y a une notion importante qu'il faut retenir, c'est qu'on parle souvent de cycle de l'eau. Vous avez sûrement entendu ça dans les différents enseignements, ou lors de réunions, ou lors d'articles de presse. On entend souvent parler du petit cycle de l'eau et du grand cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est celui-là qu'on perçoit souvent dans une habitation, quand on va dans un, dans un lieu comme l'Océanopolis. On va avoir euh, tout ce qui est eau potable, assainissement, c'est vraiment euh, le cycle qui permet à, aux sociétés humaines de se développer. Et ce cycle-là, il est dépendant d'un autre cycle qui s'appelle le grand cycle de l'eau. Donc le grand cycle de l'eau, c'est vraiment euh, tout le mécanisme de transfert de l'eau de la partie marine jusqu'à la partie continentale. Donc c'est un peu ça qui nous relie à, à l'océan et à l'océanopolis aujourd'hui, c'est qu'une grosse partie de l'eau qui qui tombe en précipitation sur les continents, provient directement de l'évaporation des océans. Donc c'est une sorte de tapis roulant, L'eau s'évapore, elle part, il y a des précipitations. En Bretagne, c'est plutôt de la pluie, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de neige, et petit à petit, l'eau va circuler, va emprunter des réseaux de cours d'eau, va emprunter des zones humides, va rejoindre des nappes, et va tranquillement redescendre vers l'eau, vers la mer, et ça peut prendre quelques décennies, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, selon les contextes des bassins versants. Donc l'eau les... s'écoule effectivement dans un bassin versant. Donc un, un bassin versant c'est une surface d'alimentation d'un cours d'eau qu'on considère à partir d'un exutoire. Donc l'exutoire, c'est la sortie du bassin versant. Donc en fait, euh... là vous m'entendrez plus trop, mais c'est vraiment ici que ça se situe. Là on a l'exutoire du bassin versant. Donc... Et un bassin versant est délimité par les lignes de partage des eaux. C'est ce qu'on appelle souvent les lignes de crête et toute l'eau qui va tomber dans cette partie du territoire va ruisseler sur cette même partie et c'est ce qu'on appelle le bassin versant hydrographique. Au sein de ces bassins versants, il y a ce qu'on appelle les têtes de bassin versant. Donc les têtes de bassin versant, on pourrait logiquement penser que ça peut être au-dessus donc en amont des réseaux de cours d'eau. Donc c'est ce que les scientifiques appellent les bassins versants des cours d'eau de rang 1 et 2. Là, vous allez vous dire il est bien gentil, mais les rangs 1 et 2, je ne connais pas forcément cette notion, et vous avez totalement raison. En fait, c'est un hydrolicien qui s'appelle Strahler. En 1952, il s'est dit, je vais essayer de faire une classification pour, pour rendre possible la comparaison de cours d'eau qui fonctionnent à peu près de la même manière. Donc, il a fait une comparaison assez simple. Il s'est dit, bah, en partant de la source jusqu'à la première confluence, ça va s'appeler le rang 1. Quand deux cours d'eau de même numéro se rencontrent, ça donne un cours d'eau de rang 2. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'on a des mêmes numéros, ça permet d'avoir un numéro de rang supérieur. Et c'est ce qu'on appelle la stralorisation du réseau hydrographique, ce qui permet d'avoir des cours d'eau sur beaucoup de secteurs en Bretagne où on va du rang 1 à 7, et c'est ça qui permet vraiment de comprendre l'organisation du réseau hydrographique. À votre avis, quel pourcentage représentent les cours d'eau en tête de bassin versant par rapport au linéaire total de cours d'eau Donc on a vu que c'était les rangs 1 et 2. 5 Je ne pense pas qu'il y aura la bonne réponse à ma gauche. Quelqu'un dit mieux 80 50 bah, il y a déjà une bonne réponse. En fait, souvent, on observe que les, le linéaire que ça représente, c'est entre 65 à 80 du linéaire total de cours d'eau à l'échelle des territoires. Ce qui pose souci dans, à l'échelle nationale, et à l'échelle européenne et même mondiale, c'est que ces systèmes, vu qu'ils sont petits, ils ont tendance à être, euh, on va dire... Euh, sous-évaluées et pas forcément pris en compte dans les politiques de gestion de l'eau. C'est pour ça qu'il y a vraiment un, un intérêt à progressivement intégrer les têtes de bassins versants comme des éléments structurants pour le fonctionnement de nos, nos bassins versants. C'est ce qu'on voyait, là, ça représente vraiment entre 60, 70 à 85 de la longueur totale du réseau hydrographique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde tous les scientifiques qui ont travaillé sur ces systèmes, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et compagnie, on arrive toujours sur ces mêmes ordres de grandeur. » Et ils se sont dit « c'est quand même étonnant qu'on arrive toujours sur ces mêmes ratios. » Et l'explication est la suivante, ça vient de l'organisation fractale des réseaux hydrographiques. Il y a plein de petites ramifications qui se créent pour arriver à, à, à transférer des flux d'eau, des flux de sédiments et des flux d'organismes vivants. On va observer des mêmes phénomènes à l'échelle d'une feuille d'un arbre. Si on prend Google Earth et qu'on zoome au pif sur un État africain, on va avoir pareil, des ramifications très petites. Il y a beaucoup plus de petites ramifications que de grands. Pour les systèmes dans l'organisme humain, c'est pareil. Quand on compare le nombre de capillaires sanguins que le nombre de veines d'artères, c'est le même système. Et si vous descendez d'une plage du Finistère, vous verrez que quand l'eau part, il y a plein de petites ramifications qui se créent pour laisser quelques drains principaux qui vont permettre à l'eau de revenir à la mer. Et ce qu'il faut voir aussi sur ces têtes de bassin versant, c'est que c'est des milieux qui sont rythmés par l'intermittence des écoulements. Donc l'eau ne coule pas toujours et pas toujours visible sur ces petits cours d'eau. Si on va sur un hiver classique, après, il faut se méfier des, avers, des hivers classiques parce que de plus en plus, du fait notamment du changement climatique, on a des saisons qui sont un peu moins marquées et on arrive moins à se rattacher à des saisons qu'on appelle normales. Mais il y a quelques années, ce PowerPoint était à peu près logique. En hiver, quand on était sur les mois de novembre, décembre, janvier, on avait tout le réseau qui coulait. Quand on arrivait en fin du mois d'avril, on a des premiers linéaires qui commençaient à présenter des signes d'intermittence. L'intermittence, c'est quand le niveau d'eau descend dans le cours d'eau et qu'on a des parties d'écoulement qui ne coulent plus ou des parties du cours d'eau qui, qui deviennent à sec. Quand on s'enfonçait dans la période estivale, on avait une augmentation du, du pourcentage d'intermittence qui atteignait un pic à la mi-octobre. Et mi-octobre, on commençait à observer une reprise des écoulements et en décembre, ça repartait de nouveau. Donc ça, c'est un mécanisme naturel à partir du moment où c'est une intermittence qui est d'origine naturelle. Ce qu'il faut savoir il y a de multiples pressions qui vont diminuer les quantités d'eau qui sont présentes naturellement dans les cours d'eau. Donc, On va voir par la suite que ça peut impacter et intensifier les, les effets de l'intermittence. Donc, Ce qu'on se rend compte, c'est que même si ces cours d'eau sont tout petits et qu'une certaine partie de l'année, il n'y a pas d'eau ou pas beaucoup d'eau dans ces cours d'eau, si on s'amusait à mettre des petits compteurs à la fin de chaque sortie de rang 1 et de rang 2 qui sont présents sur nos territoires, on observerait certainement les mêmes constats que les études américaines réalisées en 2007 par les études d'Alexander et ses collaborateurs, qui montraient que 50 à 70 de l'alimentation totale en eau douce, des rangs 1 et 2, c'est ça qui alimentait les rangs d'ordre supérieurs, les rangs 3 à 7. Donc globalement, c'est pour ça que les scientifiques parlent de capital hydrologique. Même si c'est des petits cours d'eau, des petits milieux, c'est sur ces milieux que se façonnent les caractéristiques physico chimiques de la ressource en eau. Et c'est extrêmement compliqué de d'arriver à retrouver un bon fonctionnement si ces milieux sont dégradés dès les zones de source. Donc pour venir aujourd'hui, il y en a certains qui sont peut-être venus en train, d'autant bus, d'autant vélo, d'autant voiture, les plus près à pied. Et en fait, on a utilisé différentes énergies pour venir. Ça peut être du carburant, de l'électricité, de la sueur. On a tout un, tout un ensemble de fonctionnements qui nous permettent de se déplacer. Les cours d'eau en tête de bassin, les petits cours d'eau, ils ont besoin d'un carburant pour fonctionner. À votre avis, qu'est-ce qui leur permet de fonctionner Qu'est-ce qui leur apporte de l'énergie J'ai entendu les plantes. Là. Le dénivelé, c'est une bonne réponse. Ça va leur apporter de l'énergie au niveau physique. Parce qu'effectivement, c'est la pente qui va générer la puissance spécifique des cours d'eau. Et c'est ça qui va permettre aux cours d'eau de creuser un lit. Donc, c'est une des bonnes réponses. Ma question aurait dû être plus précise. C'était au niveau de la fonctionnalité biologique. Le linéaire, euh, ça rentre aussi, c'est en lien avec la puissance. L'inéaire puissance, c'est vraiment ça qui va structurer l'organisation du réseau. Mais qu'est-ce qui va fournir l'alimentation à ces cours d'eau et leur énergie Les zones humides, une bonne réponse au premier rang, les feuilles. En fait, ça semble tout bête, mais on est en zone tempérée. Naturellement, si on laisse les boisements se développer naturellement sur des bords de petits cours d'eau, on va avoir des peuplements caractéristiques de feuillus. Et les feuillus à l'automne, ils perdent leurs feuilles. Donc, pour un arbre qui va vivre 100, 150 ans, 200 ans, voire plus s'il n'est pas tronçonné entre-temps, il a envie de conserver durant tout son cycle de vie tous les éléments intéressants pour, sa, pour son développement et sa croissance. Donc, dans les feuilles, il ne laisse pas les nutriments, il ne laisse pas les oligo-éléments et compagnie. Avant de faire tomber les feuilles, il récupère toutes les substances intéressantes et à la place, il s'en sert comme de petits sacs poubelles. Donc, il va mettre des talins, de la cellulose, de d'alléling, et tout ça... Ça va être décomposé extrêmement difficile à dégrader. Donc en automne, une fois qu'il a fini euh, cette modification de la composition des feuilles, il les fait tomber. Hop, Les feuilles tombent au fond du limineur du cours d'eau. Parallèlement à ça, quand on laisse vieillir naturellement des arbres le long d'une rivière, au bout d'un moment, ils perdent leurs branches. On pourrait dire que bah, ça va encombrer le cours d'eau, mais en fait, vous allez voir, les petites branches, c'est vraiment intéressant. Parce que les branches tombent. Donc là, à ce stade, on a un cours d'eau avec des branches et des feuilles. Si on va voir de plus près ce qui se passe sur ce type de cours d'eau, on va se rendre compte que derrière ces petites branches ou ces petits bouts de bois qui tombent, on va avoir à faire un dépôt de sédiments fins et grossiers, donc de limon, de sable, d'argile, et de sédiments plus grossiers, des graviers grossiers, des graviers fins, qui vont arriver juste derrière le bout de bois qui est tombé. Ça, c'est comme si vous arrivez dans un restaurant et que vous avez une assiette qui vient de vous arriver sur la table. Les feuilles mortes, elles vont se stocker rapidement parce que du fait du ralentissement localisé des écoulements sur quelques mètres, les feuilles mortes peuvent se déposer. Donc là, votre plat s'est transformé en plat de pâte, c'est plus sympa, mais vous n'allez pas au restaurant uniquement pour un plat de pâte, ce serait un peu dommage. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en moins de 48 heures, sur ces dépôts de feuilles, il y a une équipe de choc qui est spécialisée dans la dégradation de la matière organique qui va arriver. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Les premiers, c'est les champignons. Vous ne les voyez pas à l'œil nu, il faut prendre un microscope. C'est ce qu'on appelle les hypomycètes aquatiques, et ils vont participer à la dégradation jusqu'à 50% de la masse foliaire des feuilles. Donc jusqu'à 50% des masses foliaires sont dégradées. Et en les dégradant, ils vont enrichir et rendre appétant ces feuilles. Appétant pour d'autres organismes qui vont être prêts à les manger. Donc là, on avait une assiette avec un plat de pâtes, et les champignons nous permettent de passer sur un magnifique plat de carbonara avec des petites herbes aromatiques sur le côté. Et ce qui fait que là, on a des invertébrés qui arrivent. Les invertébrés, c'est un un ensemble d'organismes qui vont arriver sur le cours d'eau et qui ont plein de pièces buccales assez folles et qui sont spécialisés dans la dégradation de la matière organique. Donc, ils vont découper, déchiqueter, décomposer. Et c'est ça leur travail, c'est vraiment de décomposer la matière organique. Et le dernier cortège, c'est les bactéries qui vont commencer à transformer la matière organique en matière minérale. Et quand tout se passe bien, on a jusqu'à 95 de cette matière organique naturelle sur les têtes de bassins versants, qui est décomposée et qui va permettre de produire de la matière organique fine et dissoute pour les écosystèmes en aval. Donc ça va alimenter directement les écosystèmes en aval. Petit point, on parle de matière organique naturelle, c'est les feuilles du bois, c'est des matières essentiellement riches en carbone. Ça n'a rien à voir avec des matières organiques natu euh, non naturelles anthropiques qui sont très souvent riches en azote et là c'est vraiment un... ça pose des grosses problématiques pour le fonctionnement des cours d'eau. Donc là retenez que c'est vraiment matière organique naturelle carbonée. Et ce que se sont rendus compte les scientifiques, c'est les équipes canadiennes de, en 1980, c'est qu'on observait une stratification des organismes vivants de l'amont en aval des bassins versants. C'est ce qu'on appelle, mon anglais est catastrophique, c'est le Rival Continuum Concept de Van Hutt en 1980. Et il a vu que sur les zones de source, on avait vraiment énormément de décomposeurs, de détritivores. Et plus on allait vers l'aval, plus on avait une augmentation du pourcentage de collecteurs. Les collecteurs ils vont récupérer le travail qui est fait sur les têtes de bassins versants. Donc, quelqu'un peut me donner des exemples de collecteurs Les fêtes de Noël approchent, indice. Pardon Le saumon, il va récupérer une... sorte. Ouais, Effectivement, il va collecter le travail aussi fait sur les têtes de bassin versant, c'est totalement vrai. Mais les huîtres, c'était pile la réponse que j'attendais, mais ce n'était pas faux non plus. Tout ce qui est huîtres, moules, bigorneaux, tout ça, c'est des filtreurs qui vont ré... récupérer tout le travail de dégradation qui est fait sur les têtes de bassin versant. Donc, il y a vraiment un intérêt aussi pour la mer à maintenir un bon lien entre l'amont et l'aval des bassins versants, parce que la qualité des eaux marines se fait également sur les têtes de bassins versants directement. Et à tel point que les, les scientifiques parlent des têtes de bassins versants comme des usines à dégrader la matière organique naturelle. Donc ça marche vraiment, vraiment très bien, quand c'est en bon état. Est-ce qu'on se rend compte, si on dézoome un peu, qu'on arrive à l'échelle du département du Finistère, qu'on dézoome encore, qu'on arrive au niveau de la région Bretagne, et qu'on dézoome encore et qu'on arrive à l'échelle du Grand bassin Loire-Bretagne on se rend compte qu'à l'échelle de ce territoire, il y a des variations au niveau du climat. On n'a pas forcément le même climat dans le Finistère, en Vendée, en île et vilaine Il y a des changements très importants au niveau du relief. On a des petites montagnes, mais ce n'est pas forcément très élevé par rapport à d'autres parties du bassin. On a des changements géologiques aussi assez marqués et on a des pentes de vallées qui peuvent changer fortement. Ce qui fait que ces trois grands facteurs, climat, relief, géologie, c'est ce qui va façonner l'organisation les... et la forme des réseaux aquatiques qu'on connaît actuellement. Tout ce qui est cours d'eau et zone humide. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une diversité importante d'habitats à l'échelle des territoires sur lesquels on, on vit et on circule. Et par exemple, si on va sur des petits bassins versants bretons, on va se rendre compte qu'on va avoir des territoires en zone humide, des territoires en prairie, des territoires en prairie de fauche en zone urbaine, des territoires en culture, des zones de forêt, des zones qui s'enfrichent progressivement. En fait, c'est cette hétérogénéité d'habitat qui va être très importante pour la biodiversité et aussi pour le développement des sociétés humaines, puisque ça va répondre à une certaine manière de, de diversifier les, les territoires. Après ça, c'est vraiment intéressant en termes de biodiversité, quand on maintient une diversité forte et qu'on évite d'homogénéiser trop les conditions au sein des, des parcelles, que ce soit en ville, en forêt, ou également dans les zones cultivées. Et c'est ce qui nous amène à, à ce constat qui avait été posé déjà il y a, il y a plusieurs années. En fait, quand on a affaire à des bassins versants préservés, ce qu'on entend par un bassin versant préservé, c'est un, un cours d'eau qui peut encore déborder, qui a un tracé sinueux méandriforme, qui a un petit gabarit, qui est encore bordé par de la ripisylve. On a des zones humides en fond de vallée, on a encore des bosquets, encore des haies. Il y a les zones de culture qui sont mises de manière stratégique un peu plus en retrait des cours d'eau pour avoir moins d'impact sur le fonctionnement des milieux. Donc, dans ces types de bassins versants, on a vraiment une mosaïque d'habitat qui va permettre de maintenir un ensemble de compartiments biologiques que ce soit les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, les insectes et compagnie. Alors que quand on passe sur des bassins versants très altérés, pour différentes causes, hein, ça peut être euh, l'urbanisation, les infrastructures linéaires, euh, l'activité agricole, l'activité forestière également, quand elle est mal pratiquée, on a vraiment des simplifications à l'extrême des conditions d'habitat et qui vont vraiment altérer la biodiversité euh, sur les territoires qui sont étudiés. Ça va à peu près J'ai perdu personne à ce stade Ok. Ok. On va pouvoir continuer. Donc après avoir présenté quelques clés de fonctionnement des milieux aquatiques, on va voir qu'il y a un certain nombre de pressions qui s'exercent sur ces derniers et qui peuvent menacer leur bon fonctionnement à, à terme. Donc déjà, il faut voir que des milieux aquatiques, c'est des écosystèmes. Nous, actuellement, tous les petits individus qui ont eu la gentillesse de se déplacer ce soir pour échanger et puis pour nous écouter, en fait, on, on a un fonctionnement qui nous permet de se déplacer, de se mouvoir, d'interagir. Et pour sensibiliser sur l'intérêt des écosystèmes aquatiques, les agriculteurs du Québec ont fait, une, ont fait un lien entre l'écosystème humain et l'écosystème aquatique. Ils assimilaient les, les poumons au réseau de haies et de forêts qu'on avait sur le bassin versant, qui jouaient vraiment un rôle de lien entre l'atmosphère et les sols, et vraiment une régulation importante dans un certain nombre de, de cycles naturels. On avait les reins. L'image est très connue, elle est associée au... Vous avez dit euh, C'est presque ça. Les reins, en fait, ça va être associé souvent aux zones humides. Et souvent, il y a la problématique de drainage qui arrive en zone humide, donc le lien était pas mal. Et en fait, effectivement, les reins sont vraiment associés directement au milieu humide qui vont vraiment avoir un rôle de filtration, en fait. Parce que l'eau qui transite dans une zone humide va ralentir et va être en contact d'un certain nombre de micro-organismes qui vont réussir à, à nettoyer tranquillement l'eau. C'est ce qu'on appelle l'auto-épuration des milieux naturels. On a également la bande riveraine qu'on va assimiler à la peau. Ce que... Vous avez certainement vu depuis quelques années en Bretagne euh, euh, voir auprès des cours d'eau des bandes où il y avait de l'herbe, où il y avait des coquelicots, où il y avait une absence de, de traitement phytosanitaire. Et en fait, c'est dans cet espace qu'on appelle bande riveraine, où il y a des pratiques adaptées qui se mettent en place depuis un certain nombre d'années. Et en fait, pourquoi elles se mettent en place ici C'est parce que c'est une zone de vulnérabilité pour le cours d'eau. C'est l'interface entre le bassin versant et le mineur du cours d'eau. Donc, il y a vraiment un intérêt d'avoir des pratiques adaptées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut être vigilant sur les usages et les activités qu'on va mener dans ces zones. Et certains scientifiques faisaient l'exemple entre des personnes qui seraient brûlées au troisième degré. Imaginons nous, si on a une grosse brûlure sur, sur tout le corps, on va être amené en bulle stérile. Il faut qu'on ait affaire à aucun agent pathogène, aucun microbe, aucun champignon, parce on pourrait, ne peut pas résister à des, à des, à des, à des agressions ou à des toxiques. Bah, pour les cours d'eau, c'est pareil. Si les toxiques arrivent directement dans leur lit mineur, ça va directement les impacter, ils ne pourront pas s'ajuster. Donc il faut vraiment tout faire pour maintenir des bandes riveraines qui fonctionnent bien. Et enfin, le réseau de cours d'eau, c'est l'ensemble de veines et d'artères qui vont permettre la circulation de l'eau, des sédiments et des organismes vivants à l'échelle des bassins versants. Donc euh, si on veut maintenir la qualité d'eau et préserver la richesse biologique de nos milieux, il faut vraiment arriver à, à voir que toutes ces entités, c'est vraiment un écosystème. Donc, C'est pour ça qu'il faut essayer de préserver l'ensemble des fonctions de ce système qui est quand même relativement complexe. Ce qu'on peut voir, c'est que les milieux aquatiques qu'on observe actuellement sur les régions Bretagne ou Pays de la Loire sont hérités de plusieurs siècles d'aménagement. Donc Dès l'Antiquité, même un peu avant, les milieux étaient déjà aménagés. C'était essentiellement près des villes, près des zones de monastères, près des marais ou près des zones directement d'habitation. On observait un certain nombre de travaux qui étaient mis en place pour euh, aménager et contrôler un peu les milieux aquatiques. Sauf qu'à l'époque, les gens réalisaient ces travaux à la pelle à main. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des, des travaux à la pelle à main, mais ceux qui en ont fait savent que c'est extrêmement pénible. Et savent que si on fait ces travaux, on le fait sur des linéaires limités, souvent à plusieurs, ce que c'est vraiment très fatigant. Et en fait, on, ce qu'on observe, c'est qu'avec l'arrivée de la mécanisation, on a vraiment une accélération brutale de l'artificialisation des milieux aquatiques. Donc là, je vais vous présenter un exemple qui vient d'études de Sherbinin et Lehner en 2012. C'est l'Université de Colorado aux états unis qui ont étudié la le pas de temps des créations de grands barrages. Donc, ils assimilaient des grands barrages quand il y avait plus de 0,5 km3 qui constituait la retenue. Et vous allez voir, je vous présente un peu en avance, parce qu'il y en a certains, des fois, ils disent que c'est allé trop vite. Donc, en, fait, en haut à gauche, vous allez voir les années défiler. Ça commence de 1800 à 2012. Et les points qui sont créés, c'est la création d'un grand barrage. Donc, inquiétez pas, ça va marcher. Donc là, c'est parti donc là, il y a, les a il y a les années qui défilent en, en haut à gauche. Et on voit qu'au début, les grands barrages ont été créés essentiellement au niveau du continent nord-américain, au XIXe siècle. Et progressivement, courant au XXe siècle, on va voir que ça va s'accélérer progressivement pour concerner tous les pays qui se sont développés euh, dans cette période. Donc voilà, ça c'est la carte de création des grands barrages. Je ne vais pas vous la passer deux fois. Et en fait, ça on peut le faire pour les grands barrages, parce qu'un grand barrage, il y a des dossiers précis, on peut les voir par photographie aérienne, on, on, on va dire qu'on peut faire des études de ce type, mais si on regardait le, les constats sur l'accélération de la disparition des zones humides, sur le fait de chenaliser les cours d'eau, c'est de les mettre en ligne droite en les approfondissant, sur enterrer également les cours d'eau, ou sur dégrader le bocage, etc., etc., on constaterait des tendances à peu près similaires. Les pas de temps ne sont pas les mêmes selon les pays, parce que ça dépend hein, de politiques d'aménagement du territoire, ça dépend des périodes à laquelle ont été, sont arrivés tel ou tel équipement dans les territoires, mais euh, globalement, euh, durant ce dernier siècle, ça s'est artificialisé très très très rapidement. Et ce qui est embêtant actuellement, c'est qu'on a, on a un cumul de pression qui s'exerce sur les écosystèmes euh, aquatiques continentaux. On a des travaux hydrauliques, c'est le fait d'intervenir sur les milieux aquatiques. Donc sur les cours d'eau, on... Certains acteurs vont être tentés de les passer à l'appel mécanique, de les approfondir, les élargir, de les passer sous des tuyaux. Pour les zones humides, on a encore des cas de remblais de zones humides, de drainage de zones humides, de mise en eau de zones humides par création de plans d'eau. On a également des, des problématiques avec des obstacles qui sont en travers des, des cours d'eau. Par exemple, pour venir ce soir, vous avez pu circuler librement sur, un, sur globalement euh, des surfaces à peu près plates. Quand il y a des descentes... Toutes les descentes sont aménagées, il n'y a pas de chute brutale, ce qui fait que l'espèce humaine, tout est fait pour faciliter notre circulation. Il faut voir que les organismes aquatiques qui vivent dans les cours d'eau, il y a régulièrement des marches sévères et importantes à traverser, et ça, ça complique vraiment les déplacements des organismes. Pendant longtemps, on a eu de l'extraction de granulats pour la construction, notamment en France, donc on a prélevé des granulats dans le lit mineur d'un ensemble de grands cours d'eau français, ce qui a fait qu'on a beaucoup de cours d'eau qui se sont incisés, donc qui s'enfoncent, ça c'est une autre grosse problématique qu'on a sur beaucoup de cours d'eau à l'échelle nationale. On a des pollutions diffuses, c'est tout ce qui est produits phytosanitaires, les engrais minéraux, on a vraiment tout ce qui va diffuser tranquillement dans les territoires. On a les pollutions ponctuelles qui peuvent venir des villes, des campagnes, des industries, des fois des riverains aussi, mais à plus faible proportion. On a des prélèvements par pêche euh, ou des mortalités aussi liées à des pathogènes. On a des prélèvements d'eau qui peuvent se faire pour l'eau potable, pour l'irrigation, pour l'industrie. On a le développement assez grandissant de l'urbanisation et des infrastructures linéaires. Des qu'on des routes, des concrets des lignes à grande vitesse, on va créer potentiellement des discontinuités selon comment les, les travaux sont réalisés. On a un certain nombre d'introductions d'espèces qui peuvent devenir envahissantes ou invasives. Et on observe dans beaucoup de secteurs la suppression de la ripisule des cours d'eau. C'est la bande boisée qui est naturellement présente le long des cours d'eau. Et on verra que dans le cadre du changement climatique, elle est tout particulièrement intéressante. Et c'est ça qui nous amène au changement climatique, c'est que c'est une nouvelle pression qui se rajoute sur, un, sur des systèmes qui sont déjà pas mal sollicités en termes de pression. Donc ce qui fait que quand on voit sur un large territoire, on se rend compte que les cours d'eau vont présenter des états très variés. Il y en a qui sont en très bon état écologique, il y en a qui sont en mauvais état écologique. Donc pourquoi on a des telles différences d'état Si on assimilait les milieux aquatiques à une voiture, on fait un contrôle technique on verrait que dans certains départements, il y a plus de 90% du linéaire de cours d'eau qui a été passé à l'appel mécanique. Ça, c'est un département pas très loin, un département en Bretagne. Vous pensez que c'est quel département C'est Parfait. Effectivement, c'est l'île vilaine qui a été le plus impacté par les travaux remembrements et travaux hydrauliques. Et le linéaire a impacté est assez pharaonique. À l'échelle française et métropolitaine, on a plus de 110 000 obstacles à l'écoulement qui sont présents sur les cours d'eau français qui vont poser des problèmes en termes de continuité écologique. Et sachant qu'on a fait le recensement que sur les cours d'eau principaux et assez, assez larges. Les petits cours d'eau n'ont pas fait l'objet de ce type de recensement. Au niveau de la bande riveraine, l'espace de part et d'autre des cours d'eau, on a une dégradation de la ripisilve le long des cours d'eau. Donc Ripis, c'est la berge et sylve, le bois, si mon latin n'est pas trop ancien. Donc, ce qui fait que c'est vraiment la dégradation de la bande boisée qui est normalement présente sur les rives du cours d'eau. On a un réseau hydraulique annexe. Qui est composé de fossés et de drains qui arrivent en contact direct avec les cours d'eau. Et ça, c'est embêtant parce qu'on a vu que tout à l'heure que la bande riveraine était vraiment très importante pour limiter le fonctionnement, limiter les impacts sur les cours d'eau. S'il y a un fossé ou un drain qui traverse la bande riveraine, c'est comme si vous mettez un coup de cutter dans un filtre à café. C'est moins sympa à boire. Bah là, c'est pareil, ça va vraiment impacter potentiellement fortement le fonctionnement des cours d'eau en aval. Les zones humides, depuis 1950, on a disparition de plus de 50 des zones humides à l'échelle européenne et 67 c'était pour un constat français. Je vous réactualiserai la référence juste ici. Et les zones humides qui restent présentent des niveaux d'altération assez importants de leur fonctionnalité. Et enfin, globalement, ce que constatent les scientifiques et un certain nombre d'acteurs du territoire, les riverains, c'est qu'on observe des accélérations de flux. Donc le flux d'eau va plus vite, le flux de sédiments va plus vite, le flux de polluants va de plus en plus vite. Ce qui fait que quand on est sur des territoires qui vont cumuler ces différentes problématiques, c'est pour ça qu'on a des indicateurs de fonctionnement dans le rouge. Au niveau de la qualité physico-chimique de l'eau, au niveau du fonctionnement biologique du cours d'eau, de son hydromorphologie. L'hydromorphologie, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une science qui s'intéresse à décrire les, les formes et les caractéristiques physiques des rivières. Donc, euh, C'est une science qui est née dans, au début du XXe siècle dans les universités américaines. Et ça correspond, si on devait voir ça par rapport au diagnostic qu'on fait pour l'espèce humaine, quand on va chez le médecin, souvent il a tendance à nous mesurer, à nous peser. Bah là, nous on fait pareil pour les cours d'eau, on les mesure, on, on compte, on regarde les diamètres de leur granulométrie, on regarde la forme de leur les largeurs, profondeurs des lits, leur sinuosité, on va chercher à décrire leur forme en fait. Et enfin, sur certaines masons, on a des soucis d'hydrologie. Donc on a soit des crues trop importantes, ou soit en été on a vraiment plus d'eau sur nos cours d'eau. Et ça pose souci. Quoi. Donc l'intérêt du, du bon état écologique, c'est que sur un système en, en bon état, si on a une complexité naturelle avec une ripisylve, un cours d'eau qui n'est pas trop approfondi, qui peut déborder en hiver, avec des sous-berges, des chevelures racinaires, des cailloux au fond de la rivière, un peu de végétation, en fait tout ça, ça fait le bon état morphologique et ça contribue à fournir une eau de bonne qualité. Et du fait de la complexité des, des formes, ça va créer une complexité d'habitat. Et s'il y a plein d'habitats différents, ça va permettre à plein d'espèces de séjourner et d'arriver à accomplir leur cycle de vie au sein de la rivière. A l'inverse, si on artificialise fortement un cours d'eau, on l'approfondit, on le met en ligne droite, on l'élargit, on lui enlève sa ripisylve, il va vraiment avoir une... des formes qui sont dégradées, qui vont concourir à une eau de qualité médiocre. Et en plus, il n'y aura pas l'accueil de la biologie qui sera permis du fait de l'homogénéité la... des conditions d'habitat. Donc ça, ce qui va poser problème, c'est quand on a affaire à une pollution ponctuelle avec un impact limité, le système de droite, il a une bonne capacité d'auto-épuration et une bonne capacité de résilience. Donc, la résilience, c'est la capacité à récupérer après un impact. Alors qu'à l'inverse, le système de gauche, il a du mal à digérer la pollution ou la perturbation. Et en plus, il a du mal à récupérer après. Donc, c'est ça qui va faire la différence de, au niveau de ses fonctionnements. À droite, on est vraiment sur des systèmes qui sont en bon état écologique et à gauche, en, plutôt en mauvais état écologique. Donc, ça, ça provient d'une directive, la directive 4 sur l'eau de 2000 qui avait fixé comme objectif euh, d'atteindre le bon état écologique en 2015, avec des possibilités de report en 2021 et 2027. Donc ça, c'est à l'échelle européenne que ça se met en place. Et l'idée, ce n'est pas une démarche euh, uniquement environnementale. Le bon état écologique, ça permet essentiellement de maintenir les usages de matière durable sur les territoires. Donc des fois, on a un certain groupe d'acteurs qui se disent, mais nous, ça ne nous intéresse pas, le bon état écologique. Nous, on le rappelle, mais vous ne voyez pas que c'est un sujet uniquement environnemental. Si ça ne vous intéresse pas, l'environnement, certes, mais c'est aussi pour le développement des sociétés humaines sur un temps raisonnable. Donc c'est ça vraiment qu'il faut intégrer quand on parle de bon état écologique. Donc je vous présente la carte d'état écologique des eaux de surface en Bretagne-Pays-la-Loire. Ça, c'est les données 2014, 2015, 2016. Donc on voit que globalement, il y a un gradient de dégradation qui va de l'est vers l'ouest de notre territoire. Donc c'est vers l'ouest qu'on va avoir les secteurs qui sont en meilleur état après, ça ne veut pas dire que tout est parfait aussi dans la partie ouest du territoire. On a un certain nombre de masses d'eau qui sont en état moyen, en état médiocre ou en mauvais état, plus ponctuellement sur la partie ouest. Mais il y a encore des efforts à mener pour améliorer euh, la qualité écologique euh, des masses d'eau. Et il y a également des efforts à mener pour préserver l'existant. Donc, à, à s'assurer que les masses d'eau ne se dégradent pas au fil des années qui se succèdent. Euh, si vous voulez, le département de la Vendée. Ça a été réactualisé depuis, mais maintenant ils sont tombés, si mes souvenirs sont bons, à 0% de masse d'eau en bon état écologique. Donc les petites couleurs que vous voyez, elles ont été actualisées entre temps. Donc Le souci, si on est sur des territoires qui sont en mauvais état écologique, c'est qu'on va cumuler un ensemble de problématiques. On va avoir du mal à avoir une eau potable à délivrer aux collectivités. Soit la qualité ne sera pas adéquate, soit en quantité, ce sera compliqué. On va avoir des problèmes de lutte contre les crues donc avec des crues qui vont faire des impacts assez sévères sur la sécurité des biens et des personnes. On va avoir des soucis sur la santé publique. On peut avoir des problématiques sur les ressources pour l'industrie, en termes l'eau comme ressource en termes de quantité, aussi pour le refroidissement d'un certain nombre de process industriels qui nécessitent de l'eau fraîche. Également, au niveau de l'activité forestière, les collègues de l'ONF en ont beaucoup parlé cette année. Il y a beaucoup de forêts qui commencent à souffrir fortement du manque d'eau. Donc il faut vraiment qu'on arrive à maintenir de l'eau dans les nappes et dans les systèmes aquatiques, sinon ça va être très compliqué pour l'activité forestière. Une sécheresse, ça passe. Si tous les ans ça se succède, les arbres ils fatiguent. et Ils vont avoir du mal à arriver à terme et à rendre leur fonction de stockage des carbones que les collectivités aimeraient bien qu'ils rendent. On a des gros soucis aussi au niveau de l'agriculture, puisque l'agriculture a aussi besoin d'eau en quantité et en qualité. On a des gros soucis aussi pour la pêche, que ce soit la pêche en eau continentale, la pêche en estuaire et, et la pêche marine. On, a, on, on observe des problématiques aussi au niveau de la conchidiculture, au niveau de la qualité d'eau qui peut être dégradée sur les estuaires. On a des problématiques sur les loisirs aquatiques. Et enfin, pour finir, on a quand même des grosses problématiques sur la biodiversité actuellement. Il y a vraiment des problèmes, on va en parler tout à l'heure. Donc globalement, quand on conserve des masses d'eau qui sont dégradées, ça va être un coût économique durable pour la collectivité. Parce que chaque année, toutes les fonctions qui sont mal rendues, tous les services qui sont mal rendus, on va devoir développer des stratégies pour essayer de que ça marche quand même. Mais ça coûte cher et c'est pas durable et ça peut générer d'autres problèmes aussi. Tout est clair toujours à ce stade. Pas de question de compréhension. On va pouvoir continuer. Donc, on va faire un point sur le changement climatique et les milieux aquatiques continentaux. Là, je vous présente une, euh, des suivis euh, au niveau du, de la température qui sont réalisés à, à l'échelle mondiale. Et on se rend compte que depuis 1930, on a des premières observations d'un réchauffement à l'échelle mondiale. Donc, il y a eu une forte accélération depuis le milieu des années 70. Et actuellement, euh, les scientifiques prévoient entre 1,5 à 3 degrés Celsius. Ça, c'est les données chiffres clés sur le climat. Et des études plus récentes arrivent même à des résultats de 7 degrés Celsius d'ici 2100. Ça, c'est les études CNRS France sorties en 2019. Donc, on voit que dans tous les cas, un scénario même à 1,5 degré, c'est extrêmement compliqué pour le développement des sociétés humaines sur le long terme. Et notamment à l'échelle planétaire, ça, ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment tout faire pour essayer de minimiser au maximum cette élévation de la température. Euh, le gros souci sur les milieux aquatiques, c'est que le changement climatique va entraîner un certain nombre de phénomènes. On va avoir un impact direct sur la température de l'eau. On va avoir des impacts sur les événements extrêmes, que ce soit les crues, les sécheresses ou les conditions d'étiage sur les cours d'eau. On va avoir des soucis au niveau des précipitations. Il peut pleuvoir beaucoup moins, beaucoup plus, de manière répartie, de manière beaucoup plus contrastée. Et on, peut également avoir, on va avoir des problèmes aussi au niveau de, des niveaux d'eau et des fonds de des glaces quoi qui sont déjà ressentis et qui avancent également très rapidement. Donc pour ce soir, vu que la présentation est assez courte et que ce n'est pas trop notre spécialité, la fonte des glaces et le niveau des eaux, il y a plein de spécialistes qui interviendront peut-être à l'Océanopolis sur ces questions qui sont peut-être déjà intervenues. Nous, on parlera plutôt des températures, événements extrêmes et précipitations qui vont directement toucher euh, l'eau douce continentale. Donc là, euh, c'est un... pour voir au niveau des événements extrêmes qu'on peut avoir notamment en lien avec les précipitations, Là, c'est la, la carte des arrêtés euh, par rapport aux arrêtés sécheresses qui est publiée le 4 septembre 2019. Et on voit qu'en début septembre, la situation était quand même assez compliquée sur un certain nombre de départements français. On avait plus de 70 départements qui étaient concernés par des arrêtés sécheresses. Donc ça devient vraiment assez, assez difficile de maintenir les usages pendant la période estivale et même après la période estivale. Donc ça, c'est des données que vous pouvez avoir en accès libre sur le site Propluvia. C'est un site qui va permettre de consulter les arrêtés de, restri de restrictions d'eau. Et c'est plutôt intéressant pour arriver à prendre conscience vraiment du fait qu'on a affaire à une ressource limitée euh, sur un certain nombre de territoires où on se situe. Il euh, y a un, un réseau qu'on qu suit à l'échelle nationale en tant qu'AFB. C'est le réseau qui s'appelle Onde. C'est Observatoire national des écoulements. Et nos agents vont faire des, des campagnes. et Ils vont passer sur les différents sites pour voir les modalités d'écoulement euh, qu'on va pouvoir constater euh, à un instant T. Là, c'est une carte que m'avait transmise ma collègue Alexandra Hubert au premier rang. Si vous avez des questions sur cette carte, il ne faudra pas hésiter à l'interroger. Et en fait, au 1er août 2019, on voyait qu'il y avait un certain nombre de cours d'eau qui étaient en assez total, il y a d'autres cours d'eau qui étaient en écoulement non, vis non, non visible et d'autres qui étaient en écoulement encore visible. Sachant que le 1er août, normalement, ce n'est pas du tout là où on a le pic au niveau des étiages. Les étiages sévères, souvent, ça peut être... Euh, mi-octobre, fin octobre, voire début décembre pour les pires années. Donc euh, quand on constate ce type de problématique pendant la période estivale, on se dit les écosystèmes aquatiques, là, ils sont vraiment en souffrance, c'est compliqué pour eux. Donc on va avoir plein d'impacts, hein. impact direct sur la biodiversité, impact sur l'eau potable, avec des restrictions, avec euh, dans certaines communes à l'échelle nationale, il y a des transports en 33 tonnes qui commencent à se faire pour alimenter les populations dans les plus petites communes. On a des soucis au niveau de l'agriculture, au niveau du tourisme. La liste est longue, quand on commence à avoir des problématiques de sécheresse marquées, ça devient extrêmement compliqué à gérer. Et ça se voit même de manière assez visuelle. En, en se déplaçant sur le territoire, on était allé faire un pique-nique sur la Vilaine en début août, et on se rend compte que la Vilaine, c'est vrai qu'elle porte bien son nom à certaines parties de l'année, là il n'y avait vraiment plus du tout d'eau, plus du tout d'écoulement, un, décou un développement très fort d'algues et d'organismes végétaux au sein de la colonne d'eau, donc ça devient assez compliqué. Sachant que quand on a beaucoup de végétation qui se développe dans le lit des cours d'eau, en été, la végétation, la nuit, elle se dégrade. Et en se dégradant, ça fait chuter le taux d'oxygène. Donc déjà que la température, ça a tendance à diminuer la concentration en oxygène. Si en plus, on a de la dégradation de végétaux et des problématiques de qualité d'eau qui contribuent également à diminuer les concentrations en oxygène, les conditions de vie deviennent vraiment très compliquées au sein des lits de cours d'eau. Et un autre cas de figure, le plus récemment, le 5 septembre, la Mayenne, bah, les collègues étaient partis pour réaliser une pêche électrique dans le cadre des suivis de contrôle et de surveillance de la directive 4 sur l'eau. Et là, bah, on avait un développement de cyanobactéries sur toute la colonne d'eau, ce qui fait que le cours d'eau n'était pas prospectable par rapport au risque pour la sécurité des personnes. Donc on commence à de plus en plus avoir de difficultés avec la ressource en eau, et notamment pendant la période estivale. Et on observe que ça s'amplifie. Là, sur les données ondes que je vous ai présentées juste avant, on a affaire à nos pires chroniques depuis le début qu'on a commencé ces relevés. Ça fait combien d'années 2012. Donc ça fait 2012 qu'on a commencé à avoir ce type de campagne onde. Et ça fait depuis... là, on a la, la pire année depuis 7 ans. Donc c'est des suivis assez récents, mais quand même, ça... c'est quand même assez alarmant. Quoi. Ça, ça nous amène à un autre point, au fait que les milieux aquatiques vont être particulièrement vulnérables au changement climatique. Il faut savoir que les lacs, les cours d'eau et les marais, ça représente une toute petite surface au niveau de la surface de la Terre. C'est 0,01% de la surface terrestre, mais par contre, ça héberge une très forte biodiversité. C'est logique, hein on sait depuis tout temps que la vie est sortie de l'eau, et il y a pas mal d'organismes qui aiment bien rester pas trop loin de là où ils sont nés il y a très longtemps. Et ce qui fait qu'on a 9% des espèces animales qui sont recensées à ce jour vraiment sur les milieux aquatiques, soit 1 400 000 espèces. On a 40% des 30 000 espèces de poissons qui vont se retrouver dans ces eaux douces continentales, et plus de 100 000 espèces d'invertébrés, et ainsi de suite. Donc ce qui fait que quand on commence à chiffrer la biodiversité sur ces zones aquatiques continentales, ça commence à être vraiment très marqué. Et le souci, pourquoi c'est très vulnérable Parce que vu que le changement climatique a un impact direct sur le cycle de l'eau, bah c'est logique qu'on va impacter directement ces espèces qui sont totalement dépendantes de, du cycle de l'eau. Elles ont calqué leur phase de reproduction, de repos, de croissance sur un cycle de l'eau qui leur était enseigné depuis des dizaines de milliers d'années. Et Ce qui fait que là, le cycle de l'eau change très vite. Donc, Est-ce qu'elles vont réussir à s'adapter C'est la grande question des scientifiques actuellement. Et Un ensemble de scientifiques, dès les années 2005-2010, alertaient sur le fait que les écosystèmes aquatiques continentaux faisaient partie des systèmes les plus vulnérables et avec des pertes de biodiversité qui risquaient d'être très marquées et qui commençaient déjà à se faire sentir par rapport aux, aux, aux systèmes terrestres qui sont déjà fortement impactés. Et donc actuellement, c'est pour ça que ça fait bien partie d'une des principales menaces sur le fonctionnement de ces systèmes et notamment sur la biodiversité, c'est le changement climatique qui rentre en cause et qui amplifie toutes les pressions qu'on a pu voir précédemment. Donc le constat est tellement alarmant qu'un ensemble de scientifiques à l'échelle nationale commence à parler de la sixième extinction des espèces. Pourquoi ils parlent de sixième extinction C'est parce que le rythme de disparition des espèces n'a jamais été aussi rapide depuis la fin des dinosaures et ce qui les inquiète le plus, c'est que ça touche tous les continents. Tous les continents sont touchés, tous les compartiments biologiques sont touchés, donc ça, ça touche les amphibiens, les insectes, les poissons, les mammifères, les oiseaux, etc. etc. Et ça touche tous les grands compartiments terrestres, marins, eaux douces et compagnie. Donc c'est vraiment une crise assez inédite à l'échelle des pas de temps humains. Et on a vraiment, au niveau des espèces marines, au niveau des espèces d'eau douce et au niveau des espèces terrestres, ça s'enfonce. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis ces dernières années euh, par le Muséum d'Histoire Naturelle, par euh, l'IUCN et compagnie, qui vont apporter des éléments quantifiés sur la disparition des espèces à, à l'échelle française, européenne et mondiale. Donc, les causes d'extinction de la biodiversité elles sont connues. À l'échelle mondiale, elles sont au type de cinq grandes causes de la biodiversité, d'extinction de la biodiversité. La première, c'est la destruction et la fragmentation des habitats. Donc là, Pour illustrer euh, cette problématique, je vous présente une photo de l'orpaillage qui peut montrer comment on peut déstructurer des écosystèmes à, aquatiques continentaux en 2018. Ça se fait encore, et pas qu'au Brésil. Euh, on a également des problématiques de pollution qui peuvent être assez marquées, des pollutions ponctuelles, des pollutions diffuses. On a les, la problématique de la surexploitation des espèces qui fait partie des grandes causes d'extinction de, de la biodiversité. On a également les invasions biologiques avec des espèces qui, du fait... Des... Après, c'est un peu l'extension des impacts humains parce que du fait des... de tous les réseaux, de toutes les interconnexions, de tous les transports qu'il fait, on déplace des espèces qui, normalement, ne devraient pas être là et qui peuvent présenter des, des ordres biologiques. Ce n'est pas systématique, mais il y en a un certain nombre qui vont être problématiques dans les écosystèmes où elles arrivent. Ce n'est pas de la faute de ces espèces, mais c'est plutôt en lien avec nos activités qui posent problème. Et enfin il y a le changement climatique qui va vraiment poser souci avec la raréfaction des ressources qui va être très marquée. Et les, un certain nombre de pays, notamment sur des, des continents où il y a vraiment des plus de problématiques de sécheresse, c'est eux qui vont être les plus impactés en premier. Coup. Le changement climatique va avoir un effet direct sur la chimie de l'eau. Je vous ai pris un exemple assez extrême pour bien comprendre, mais la concentration maximum en oxygène dissous dans l'eau diminue quand la température augmente. Donc, si par exemple on a une autre source qui sort à 10 degrés Celsius, sur les zones de source on est souvent à 11 mg par litre en concentration en oxygène. Si on passe à 30 degrés Celsius, on passe à 7 mg par litre. Ça, c'est que l'effet de la température, sachant qu'il y a plein d'autres pressions humaines qui font déjà diminuer cette concentration en oxygène. Donc, il faut vraiment qu'on fasse tout pour diminuer l'augmentation des températures sur les colonnes d'eau, au sein des cours d'eau, et qu'on limite vraiment au maximum l'effet de ces élévations de température. Euh, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il euh, y a une évolution des conditions de vie de l'amont à l'aval des cours d'eau. Quand on est en amont, il y a un gradient de température. Quand l'eau sort de la terre, elle est fraîche. Et avec l'élargissement du chenal, quand elle se rapproche des essuaires, le soleil frappe plus facilement le limineur. Il y a moins l'effet de la répitif du fait de la largeur du cours d'eau, ce qui fait que l'eau va naturellement se réchauffer. Ce qui fait que les espèces, notamment de poissons, qui peuplent les cours d'eau à l'échelle nationale, se sont adaptées à ce gradient thermique. Donc, ce qui fait que si ce gradient thermique change les peuplements piscicoles peuvent également changer. Et ça peut poser des problèmes de biodiversité, puisque l'intérêt de la biodiversité, c'est d'arriver à avoir des espèces qui sont présentes à un endroit donné. Ce n'est pas d'homogénéiser au maximum les conditions d'espèces. Il faut vraiment arriver à conserver cette biodiversité naturelle. Donc, Les projections au niveau des, de la faune piscicole qui sont prévues pour les prochaines décennies, c'est une diminution de l'habitat favorable pour les espèces d'eau froide. C'est logique, hein. du fait du réchauffement climatique, les eaux vont devenir de plus en plus chaudes. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une, une diminution forte des espèces d'eau froide et les espèces d'eau chaude vont pouvoir remonter un peu sur les eaux et vont pouvoir profiter de conditions qui, avant, ne leur permettaient pas de, de se développer. Ce qui fait qu'à l'échelle nationale, on risque d'avoir des phénomènes de contraction, d'expansion ou de déplacement de l'ère de distribution de certaines espèces. On prend l'exemple de la truite qui risque de se rarifier voire de, de disparaître dans certaines parties du territoire national les pertes sont en bleu et les gains sont en marron foncé, pour arriver à bien voir. Et le chevenne qui, qui a plutôt une préférence pour les eaux plutôt réchauffées, elle va être favorisée à l'échelle du territoire national. Donc, ce qui fait qu'on risque vraiment d'avoir une augmentation locale du nombre d'espèces, mais une, non, une diminution du nombre d'espèces dominantes. Et dans le cadre du changement climatique, on observe aussi une diminution de la taille individuelle des individus. Pour s'adapter, les organismes ont tendance à être plus petits en taille les individus. Un autre problématique du changement climatique, on a parlé tout à l'heure des têtes de bassin versant. Vous m'avez rappelé que les têtes de bassin versant, c'était globalement entre 70 à 85 du linéaire total de cours d'eau. On avait vu que c'était les rangs 1 et 2. A votre avis, si on prend que les rangs 1, combien représentent ces tout petits bras qui sont tout seuls, de la source jusqu'à la première confluence C'est quel pourcentage 60 c'est un peu moins, mais c'est entre 40 et 45 Et en fait, c'est ces premiers bras qui vont être directement impactés par le changement climatique parce que, ils ont une alimentation fragile au niveau hydrologique. Donc, il y a vraiment, ça risque de les impacter en premier lieu. Et c'est déjà des, des constats qui ont été faits déjà dès 2008, dans les montagnes autrichiennes. Les chercheurs commencent à observer des phénomènes de rétractation du réseau hydrographique sur les premiers rangs des cours d'eau. Du fait de la diminution des précipitations, l'eau coule moins. Si l'eau coule moins, elle a plus de mal à laisser ouvert le lit et le lit va avoir tendance à se refermer petit à petit. Donc, ce qui fait qu'on risque d'avoir une diminution par endroit de, du niveau de permanence des écoulements. Et à l'arrière, on pourrait se dire, on s'y si a moins de cours d'eau, est-ce que c'est vraiment grave Je ne sais pas trop tout ça. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est des zones qui sont naturellement des, des dépressions. Et si l'eau ne circule plus assez, il y a un certain nombre d'activités humaines qui vont arriver sur ces zones. Et si ces activités humaines arrivent sur ces zones, ce sera des zones d'interface et de contact direct avec les systèmes en aval. Donc ça va renforcer encore plus ces pressions. Donc on a vraiment une double problématique de sensibilité de ces systèmes et en plus un impact indirect des activités humaines qui risquent d'arriver sur des zones qui avant étaient, pouvaient être préservées. Donc euh, Il faut savoir qu'à l'échelle nationale, les cours d'eau intermittents constituent des cours d'eau au titre de la police de l'eau. Il y a un certain nombre d'acteurs au niveau national qui auraient adoré que les cours d'eau intermittents soient déclassés, qu'on leur dise « non, ce pas des cours d'eau ». La loi biodiversité l'a bien rappelé, elle a dit que euh, les cours d'eau intermittents constituent vraiment un cours d'eau au titre de la police de l'eau. En fonction des conditions locales, faut que ça re... faut il faut qu'il y ait trois critères principaux un lit naturel à l'origine, un débit suffisant, une majeure partie de l'année, et une source. Mais une fois qu'on a les trois critères, même si on a de l'intermittence, ça peut quand même être protégé à part entière par la, la loi sur l'eau. Et c'est les cours d'eau qui sont beaucoup moins étudiés que les cours d'eau permanents, mais qui présentent une sensibilité écologique très élevée. Parce qu'en fait, les espèces ont réussi à s'adapter à, à des faibles tirants d'eau, à de l'eau présente pas tout le temps, et ils font leur cycle de vie avec ces niveaux d'intermittence. Par contre, c'est de l'intermittence naturelle. Si on amplifie ce niveau d'intermittence, les espèces qui arrivaient à trouver un équilibre n'arriveront peut-être plus à trouver ce même équilibre. Et ce qui va compter vraiment dans tout ça, c'est la durée et la sévérité des étiages. Donc, ce qu'ont observé les scientifiques dès 2003, c'est qu'en fait, pour un cours d'eau, au niveau de la biodiversité, la chute du nombre d'espèces se faisait par paliers. Et ces paliers sont associés à la déconnexion d'habitats le long du cours d'eau. Je vous présente en haut, il y a les différents paliers 1, 2, 3, 4. Donc le premier palier, c'est déconnexion de la végétation littorale. Quand l'eau continue à descendre, c'est la perte des radiers. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est un radier. Un radier, c'est un, sur un, des cours d'eau, vous voyez souvent des zones où il y a des cailloux et où l'eau elle est basse. Quand vous voulez traverser, si vous allez aux champignons, si vous faites de la randonnée en montagne, vous traversez souvent sous les, sur les zones-là. En fait. Et naturellement, ces zones de radiers, on en trouve très régulièrement sur les cours d'eau. En fait. Donc ça, quand on perd les radiers, il y a plein d'espèces qui vivent sur ces radiers qui vont avoir du mal à se maintenir. En troisième, on a la perte totale de la surface en eau. Et en fait, souvent, on, a tendance, on aurait tendance à croire que quand il y a plus d'eau, euh, il n'y a plus de vie. En fait. Il y en a plein qui pensent ça, c'est systématique. Dans certains cas, c'est vrai, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Mais dans beaucoup de cas, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fond de la rivière, on voit qu'il y a des cailloux. Et les cailloux, ils sont présents. Il y a des cailloux, il y a du bois, il y a des feuilles. Et ils sont présents sur plusieurs dizaines de centimètres. Et quand on ne voit plus d'eau en surface, il y a encore de l'eau qui, qui continue à couler et qui coule à toute petite vitesse. En fait. En fait, c'est comme imaginons si on prenait pour l'espèce humaine une ville où il y avait des bombardements de partout. On ne voit plus personne dans la ville, mais les gens sont allés se réfugier dans des caves. En fait. Ils sont descendus. Les organismes qui vivent dans les cours d'eau, c'est pareil. Quand il y a trop de pression en surface, ils descendent à la cave. Ils descendent dans le matelas alluvial, dans une zone qu'on appelle la zone hyporéique. Et ils vont, ils vont avoir encore de l'eau et encore avoir de l'oxygène sur les dizaines de premiers centimètres qu'on a au fond d'une rivière. Donc si on arrive à conserver des matelas alluviales de bonne qualité, avec peu de pollution pour qu'il reste de l'oxygène, les organismes peuvent réussir à tenir un peu quand il n'y a plus trop d'eau. Et après, une fois qu'on a perdu les surfaces en eau, bah, on perd cette fameuse zone hyporéique et on perd les derniers refuges. Et là, on a vraiment une problématique totale pour le cours d'eau. Donc, On voit que ça entraîne des pertes d'habitat et des pertes de nombre d'espèces. Dès qu'on diminue la lame d'eau, on va avoir une augmentation de la température et de la teneur en oxygène. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Donc quand on a affaire à des cours d'eau avec beaucoup d'eau dans la rivière, s'il y a un polluant qui arrive dedans, elle est diluée. Mais s'il n'y a presque plus d'eau dans le cours d'eau, imaginons qu'il y a une molécule extrêmement toxique qui arrive et qui tue les insectes. Bah, Qu'est-ce qui va se passer Elle va rapidement arriver à des concentrations biologiquement létales et on va directement impacter les organismes qui sont dans les têtes de bassin, qui sont dans les cours d'eau en aval et qui doivent exercer un rôle de fonctionnement et d'alimentation de l'ensemble du réseau trophique de l'amont en aval des cours d'eau. Donc, on renforce vraiment les problématiques de qualité d'eau avec ces soucis d'intermittence. Et dans de, très no... dans de très nombreux bassins versants, ces intermittences naturelles sont amplifiées avec des prélèvements qui peuvent être faits pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour l'industrie, pour le remplissage des plans d'eau, pour le remplissage des retenues collinaires, ainsi qu'un certain nombre d'aménagements, des destructions de zones humides, des imperméabilisations, de l'imageur et compagnie. Et ça, c'est un ensemble d'aménagements qui vont venir renforcer l'intensité et la sévérité des étiages. La question se pose toujours, euh, comment ils font quand il n'y a plus du tout d'organismes vivants dans un cours d'eau pour que les organismes vivants reviennent Comment le milieu est recolonisé Sur un cours d'eau naturel, on a vu qu'il y avait des zones de radiers. Normalement, les radiers, c'est les zones où on traversait à pied avec les petits cailloux et peu de tirants d'eau. Il y a une règle mathématique qui se fait sur tous les cours d'eau naturels. On observe des radiers tous les six fois à la largeur d'un cours d'eau. Donc, Si on a affaire à un cours d'eau de 2 mètres de large, dans environ 12 à 15 mètres, on va retomber sur un radier. Et ce radier, il n'est pas tout seul. On parle de succession radier-mouille. Le radier, c'est la zone qui est pentue et avec un très faible tirant d'eau où on peut passer à pied. Et derrière un radier, vu que l'eau va très vite, elle creuse derrière. Elle va créer ce qu'on appelle une fosse de dissipation. Donc en fait, dans un cours d'eau, un cours d'eau, ça n'a jamais une pente homogène normalement. C'est une succession de bosses et de creux. Donc les bosses, c'est un radier, hop, ça dissipe, un creux, on passe sur un plat, radier, mouille plat, radier, mouille plat, et c'est éternel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'avoir des petites fosses très régulièrement réparties au sein d'un cours d'eau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand il y avait de l'intermittence, euh, les organismes vont rester privil... principalement dans les fosses et dans le matelas alluvial dans la zone hyporique qu'on vient d'aborder. Et quand l'eau revient, à votre avis, d'où peuvent venir les organismes vivants Bonne réponse, des refuges de l'amont. Ça tombe bien, ça va bien avec l'animation, donc merci bien, c'est cool. Donc, première solution de l'amont. Autrement, d'où ils peuvent venir De l'aval. Là, c'était de l'air, pas de bol. <rire> Donc, en fait, les, dans les premiers stades qui arrivent, c'est notamment les insectes qui arrivent euh, au niveau aérien, c'est les premiers les plus rapides. Les biologistes les appellent les parachutistes parce que c'est les premiers qui arrivent et qui vont recoloniser très, très rapidement des zones qui peuvent être impactées. Après, il y a également des refuges qui peuvent être présents à l'aval. Et les derniers, c'est de la zone hyporique où ça va également revenir. Donc, quand on a affaire à des systèmes naturels et où une bonne partie du bassin est naturel, il y a plein de zones où la recolonisation est possible. Donc, il y a des systèmes qui fonctionnent encore suffisamment bien pour faire des petits réservoirs biologiques. Et c'est ça qui est intéressant de préserver au maximum des linéaires de cours d'eau fonctionnels, des surfaces zones de humides fonctionnelles, parce que c'est ça qui va permettre au, au milieu de récupérer rapidement après une, une pression. Donc la recognition peut être relativement rapide de quelques mois si les refuges sont de bonne qualité et présents. Mais parfois ça peut mettre quelques années avant de se refaire si la sécheresse est très importante. Quand on reprofile un cours d'eau, reprofiler un cours d'eau, ça se fait avec une pelle mécanique. On met le cours d'eau en ligne droite, on lui supprime ses bosses et ses creux. Donc, imaginons quand l'eau revient, si on fait ça sur tout un cours d'eau, comme ça s'est passé dans beaucoup de départements français, bah on pourrait se dire, bah voilà, hop, tout le monde revient, c'est cool. En fait, non, pas de bol, il n'y a plus de refuge en amont, il n'y a plus de refuge en aval, il n'y a plus de matelas alluvial. Souvent, dans beaucoup de cours d'eau, on n'a plus du tout ces bandes, de, ces matelas alluviales qui étaient issus de dizaines de milliers d'années de ponçage du bassin versant amont. Donc, on n'a plus cette banque de cailloux. Et la recognition se fait que par l'air. Sauf que quand les organismes arrivent, waouh, Je me suis déplacé, j'ai fait le déplacement pour venir reconnaître ce milieu, et il n'y a plus d'habitat dessus. Donc Dans tous les cas, sur ces systèmes, déjà la reconnaissance est difficile, et en plus, les habitats ne sont pas présents en quantité suffisante pour que ça puisse fonctionner. Donc le moteur est à plat, euh, le milieu a du mal à redémarrer. Quoi. Et la reconnaissance va être très lente, et on va perdre certaines actions, donc on peut perdre de contribuer à, à augmenter les pertes de biodiversité à l'échelle locale. Quoi. Donc, comment diminuer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques on va essayer d'aborder quelques pistes, sauf si vous avez des questions de compréhension. Ça va toujours C'est parfait, tout le monde comprend parfaitement. Donc ce qu'il faut voir, c'est que pour le climat, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est repris euh, par le GIEC, c'est repris dans des sites comme Offranche et compagnie, mais il y a deux grandes stratégies pour essayer de limiter l'impact du changement climatique. La première solution et la plus efficace, c'est l'atténuation. L'atténuation va vraiment viser à réduire les causes du changement climatique, donc à, à faire qu'on n'augmente pas la température et à vraiment tout faire pour que ça ne s'emballe pas. Quoi. Et la deuxième stratégie qu'on va plutôt parler aujourd'hui, c'est l'adaptation. C'est comment on fait pour diminuer les impacts et les conséquences du changement climatique. Donc l'atténuation est tout aussi importante, même ça doit être une priorité, mais il y a des scientifiques et des chercheurs beaucoup plus adaptés qui pourront vous en parler. Donc nous, on va rester plutôt sur notre domaine de compétences, qui va être comment on peut améliorer et préserver les milieux aquatiques pour qu'ils arrivent à résister un peu mieux aux effets du changement climatique. Donc l'idée, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire des mesures qu'on appelle d'atténuation, mais des mesures sans regret. On se dit, dans tous les cas, ça va servir à autre chose. Ça servira à améliorer la qualité d'eau, ça améliorera à améliorer l'hydrologie, la température, la biodiversité. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour augmenter la résistance et la résilience des écosystèmes aquatiques continentaux. Donc l'idée, ça va être une... on va actionner plein de mesures de préservation et de restauration qui vont ramener un peu d'huile dans ce rouage très complexe. Parce que ce qui fait que ces milieux fonctionnent, c'est une machinerie énorme en fait. C'est une sorte de grand moteur qui est très difficile à appréhender avec des eaux de surface, des eaux souterraines, des systèmes terrestres qui s'imbriquent dans des systèmes aquatiques qui ont en lien avec les systèmes marins et compagnie. Donc il faut vraiment réussir à continuer à comprendre comment ça fonctionne et surtout euh, commencer à changer la manière dont on met en place les activités humaines à l'échelle de nos territoires euh, et ceci très rapidement. Donc déjà, un premier point important, c'est de poursuivre les efforts d'amélioration de la qualité des eaux. Donc l'idée, c'est de continuer à limiter les pollutions organiques qui vont directement influencer négativement le taux d'oxygène. Parce que dès qu'on a de la, matière de la matière organique non naturelle qui tombe dans un cours d'eau, les organismes vivants vont chercher à la dégrader rapidement. C'est notamment des bactéries qui vont les dégrader. Et en fait, en les dégradant, ils font chuter le taux d'oxygène. Donc les matières organiques non naturelles, donc essentiellement azotées, posent vraiment des soucis en termes de qualité des eaux. Donc il faut vraiment continuer les efforts qui sont entrepris pour améliorer cette qualité des eaux. Il faut également tout faire pour limiter les sources de micropolluants. Par exemple, les produits phytosanitaires, les polychlorobiphéniles, qu'on appelle souvent PCB, les résidus médicamenteux, il y a une liste à l'après-verre qu'on retrouve classiquement dans les cours d'eau et dans les milieux annexes. Il faut vraiment tout faire pour limiter leurs effets parce que ça renforce vraiment les difficultés biologiques sur ces cours d'eau. Il faut tout faire pour essayer de respecter également les régimes hydrologiques. Normalement, un cours d'eau, il est censé déborder en hiver. Il peut être un peu en étiage ou un peu d'intermittence en, en été, mais il faut que ce soit une fluctuation naturelle. Il ne faut pas qu'il y ait des crues énormes, il ne faut pas que les sécheresses soient totales et qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans les cours d'eau. Donc l'idée pour ça, il faut réussir à maintenir des débits minimums dans les cours d'eau, donc ça, il y a des dispositions réglementaires que sont le débit réservé, débit minimum biologique, qui permettent d'essayer de, d'améliorer de, les choses. Et il faut réussir à conserver ces fluctuations des débits. Quoi. Et quand on regarde à l'échelle nationale, il y a quand même beaucoup de prélèvements et de consommation d'eau. Je distingue le prélèvement et la consommation. Parce que, par exemple, pour l'énergie, il y a énormément de prélèvements en eau dans les grands barrages hydroélectriques, mais il y a de la restitution derrière. Ce n'est pas pour dire que l'hydroélectricité, c'est formidable. Sur le côté prélèvement, on va avoir la restitution. Par contre, sur d'autres problématiques, sur le franchissement piscicole, sur le fait qu'on est susceptible d'impacter tous les poissons qui vont franchir des turbines, là, si elles ne sont pas éthiocompatibles, ça va être très problématique pour le franchissement de ces ouvrages. Et on a d'autres ouvrages qui vont fortement consommer en fait, l'eau, ce qui fait que l'eau qui est prélevée elle n'est pas rendue à la nature. Donc ça, ça pose souci. Et quand on voit qu'il y, y a des usages qui continuent à, à vouloir... Euh, utiliser au maximum l'eau et à continuer un peu en mode jusqu'au boutisme, on continue à se faire des réserves et on se dit, on ne met pas en cause un minimum la manière dont on fait les choses, il faudra se poser des questions en fait à l'échelle des territoires. L'idée là, je vous parle pas d'un projet, c'est au niveau quand on est sur des grands bassins versants, sur des grands territoires départementales, régionales, il faudra vraiment s'interroger demain par rapport à toutes les problématiques qu'on risque d'avoir afin de garantir l'eau potable pour les sociétés humaines qui vivent en ville, des ressources pour l'industrie, avoir une bonne répartition, équilibrée des ressources, il faut vraiment qu'on arrive à à bien équilibrer la répartition de ces ressources. C'est ça qui nous amène à, aux fameuses retenues collinaires. Donc il, il faut être très vigilant sur la mise en place de ces aménagements, parce que c'est sont des aménagements qui vont capter une partie des ressources qui doivent normalement s'écouler sur les bassins versants. Donc après, tout dépend du nombre de retenues qu'il y a sur des bassins versants donnés. Ça va dépendre de la sensibilité des bassins versants. Il y en a certains qui peuvent tolérer quelques retenues, il y en a d'autres. Dès les premières retenues, ça peut être compliqué pour le fonctionnement. Les chercheurs ont vu dès les années 2005-2012 que le remplissage hivernal de ces retenues pouvait entraîner une diminution jusqu'à 50% des débits hivernaux sur les cours d'eau qui étaient en aval. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cours d'eau, pour se nettoyer, il se nettoie pendant les crues. Donc en fait, c'est quand il arrive au niveau de plein bord qu'il aura sa puissance maximum et c'est là où il va enlever les sédiments en trop, donc il va enlever les argiles, les limons, les dépôts de matière organiques il va les déposer sur son lit majeur, c'est pour ça qu'on a depuis très longtemps connaissance des plaines fertiles du Nil et compagnie. C'était permis grâce au débordement naturel des cours d'eau. Un cours d'eau doit déborder naturellement pour enlever les matériaux qu'il a en trop, pour évacuer, pour évacuer un certain nombre de déchets, de polluants, et aussi pour réadapter sa forme. Donc un cours d'eau, à chaque crue, il évolue. Il érode un peu, il dépose un peu, il, il change un peu son tracé, il change sa pente. Ils ont besoin d'avoir vraiment... Les crues doivent être maintenues, des crues naturelles sont importantes pour les territoires. Et comme je disais, l'impact est vraiment variable d'un bassin à l'autre. Et plus le débit par kilomètre carré est important, euh, en mètre cubes par kilomètre carré, plus l'impact est susceptible d'être euh, important. C'est mal formulé, je reprends. Plus le débit spécifique d'un bassin versant est faible, donc un faible débit en mètres cubes par seconde par kilomètre carré, plus l'impact va être important. C'est logique parce que si on prélève euh, une grosse partie d'un faible débit, bah forcément l'impact va être rapidement majeur. Donc, il y a un enjeu vraiment qui se pose en termes de gestion quantitative et pas uniquement au niveau des étiages. Souvent, on entend parler souvent de l'impact de ce type d'aménagement sur les étiages, c'est vrai, mais également, il faut avoir une réflexion sur les, les débits hivernaux. Et l'impact que ça va également, c'est sur le transport solide. En fait, on en a parlé rapidement tout à l'heure, les sédiments, ils descendent de l'amont en aval des bassins versants. Quand on regarde sur les zones amont, souvent, c'est là où on a les substrats les plus grossiers. C'est une sorte d'usine de concassage, un cours d'eau, ça va, ça va trier et ça va abraser les matériaux en taille de plus en plus petite. Ce qui fait que quand on va sur un cours d'eau des monts d'arrêt, on a affaire à des gros blocs, des rochers, on a affaire à des gros galets. Et quand on va au niveau des estuaires finistériens, on a vraiment affaire à du sable, du limon, des argiles, des matériaux très très fins. Donc ça, il faut vraiment s'assurer que les cours d'eau aient encore une capacité à, à gérer leur transport solide. Et ces débits sont essentiels pour les habitats aquatiques et les biocénoses associées. Par exemple, il y a un certain nombre d'espèces qui ont besoin des crues pour remonter sur les bassins versants. S'il n'y a pas de crue, euh, il n'y aura pas les tirants d'eau suffisants pour que les salmonidés puissent remonter sur certains bassins versants, où ça peut être problématique dans certains cas de figure. Donc il faut vraiment réfléchir à tous ces enjeux. Et l'idée, j'ai été un peu dur sur ce type d'aménagement, mais vu que c'est un aménagement nouveau qui peut être un peu à la mode, il faut se méfier vraiment sur tout ce qui est aménagement des milieux aquatiques et de la ressource en eau, de tout ce qui est à la mode. Et globalement... L'eau transportée au moment des crues, ça ne doit pas être uniquement vu comme une ressource excédentaire en trop, mais c'est vraiment un des paramètres essentiels à la vie des cours d'eau. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est des éléments vraiment intéressants à intégrer. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est présent dans des documents de type « Comprendre pour agir » de l'ONEMA sur les poissons d'eau douce à l'heure du changement climatique, « état des lieux et pistes pour l'adaptation ». Donc c'est des documents qui sont assez pédagogiques et intéressants à lire. Donc pour les crues en aval, également une, une solution qui est intéressante à connaître, qui est notamment médiatisée à l'échelle européenne, dans le cadre d'un site qui est http.//nwrm.eu. Donc c'est des exemples de mesures. Euh, en anglais, ça donne « Natural Water Retention Management ». Bon, on ne va pas retenir le terme anglais, mais en gros, c'est des mesures naturelles de rétention d'eau. En fait, l'idée, c'est que pour gérer des inondations et notamment des petites crues à des crues moyennes, au lieu d'envisager de, le recours à des infrastructures lourdes, dans certains cas, on peut utiliser un, un panel de mesures qui vont permettre d'atténuer les petites crues et les crues moyennes. Et l'intérêt de ces mesures, ça va être par exemple mettre des surfaces perméables en ville, gérer l'eau pluviale en ville avec des systèmes tampons, ça va être de tamponner au niveau agricole avec des zones rivulaires boisées. Ça va être laisser la ripisylve reconnaître certains bassins versants, restaurer et mieux gérer un certain nombre de zones humides, reméandrer des cours d'eau, remettre des ouvertes des cours d'eau, faire des rotations de cultures, favoriser le maintien, la plantation de haies et de bonnes tampons à l'échelle des, des territoires. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont bénéfiques pour réduire le risque d'inondation. Mais en plus, c'est qu'elles vont permettre d'améliorer la qualité d'eau c'est des mesures qui concourent à la séquestration du carbone, donc dans le cadre du changement climatique, c'est plutôt intéressant, tout en maintenant la biodiversité. Elles vont réguler le stockage d'eau tout en améliorant la distribution d'eau au niveau global. Elles limitent la nécessité d'infrastructures onéreuses pour gérer les eaux pluviales tout en améliorant le paysage. Et l'intérêt, c'est qu'elles sont susceptibles de rendre les villes plus vertes tout en ayant un aménagement naturel du territoire pour sa population. Donc il ne faut pas voir ça comme une solution unique pour tous les cas de figure mais il faut juste se dire que c'est un des outils qui existe et qui est encore peu connu, mais qui doit être mobilisé sur un certain nombre de projets pour réguler les inondations en aval. Et l'intérêt, c'est que si on arrive à recréer un bon partenariat entre les cours d'eau et les zones humides, on va vraiment améliorer la capacité à réguler les crues à l'échelle de nos territoires. Donc, je vous présente sur la gauche un hydrogramme simplifié de crues. Donc en ordonnée, c'est la droite qui part en hauteur, c'est le débit en mètres cubes par seconde, et en abscisse, c'est la droite qui part sur le bas, c'est le temps en heure. Un cours d'eau qui a été recalibré, donc qui a été passé à la pelle mécanique pour, pour augmenter son gabarit, on voit encore des petits films qui passent au niveau national où les gens nous disent que le recalibrage diminue les crues en aval. C'est totalement faux. Ça fait depuis une 30-40 ans que les scientifiques l'ont vu. Le fait de recalibrer des cours d'eau, ça augmente les débits de pointe en aval. C'est ce qu'on voit sur cette figure, c'est adapté de de l'ouvrage de Wasson et ses collaborateurs en 1998, qui était un rapport intitulé « Impact écologique de la chenélisation des rivières », ouvrage très intéressant de 167 pages, et qui illustre vraiment avec précision euh, quels sont les impacts de ce type d'aménagement. Et à l'inverse, sur une situation naturelle, bah, quand il pleut beaucoup, euh, la crue arrive, mais elle va descendre tranquillement. En fait. Alors que ce qui est problématique avec le recalibrage, c'est que ça monte très vite et ça descend très vite. Et le deuxième souci, c'est qu'à l'époque, nos très anciens aïeux, quand ils se sont implantés sur nos villes, ils se sont mis pour des raisons stratégiques au niveau des confluences. On l'observe sur un certain nombre de grandes villes bretonnes, françaises, européennes, également pour les petites villes et également pour un certain nombre de villages. Pourquoi ils allaient sur les confluences Pour avoir accès à de l'eau en termes de ressources, de l'eau en termes d'énergie et de l'eau en termes de stratégie pour la défense notamment. Parce que c'est vrai que si on ne veut pas s'embêter à faire des remparts à chaque coup, d'avoir des grosses douves remplies d'eau en permanence, ça limite un peu l'accès à des troupes ennemies ou à des gens un peu mal intentionnés. Donc on a disposé des villes à proximité des confluences, et parallèlement à ça, depuis plusieurs décennies, il y a eu des politiques d'aménagement du territoire qui ont conduit à augmenter sévèrement le linéaire de cours d'eau rec recalibré et rectifié. Ce qui fait qu'on a augmenté les pics de crues, et sachant que tous les pics de crues se concentrent, c'est un peu comme les sorties de rocade quand on arrive à Nantes ou à Rennes, hein, on arrive dans des bouchons, et bien là, les pics de crues se concentrent au niveau des villes, au niveau des confluences, et c'est là où il y a des dégâts inondations. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à intervenir au maximum pour redonner un gabarit plus naturel et une forme plus naturelle au cours d'eau pour qu'ils arrivent à mieux réguler les crues. De la même manière, ça, c'est des documents qui sont repris dans le cadre de présentation de Geneviève Barnaud du Muséum d'histoire naturelle en 2013, qui montrent qu'avec des zones humides, on a vraiment des bassins versants qui ont une capacité à écréter les pics de crues, parce que l'eau arrive et il y en a une partie qui est, stoppée, euh, qui est stockée dans ces zones humides. Donc ça va faire plein de petites éponges réparties sur tout le territoire. Et à l'inverse, si on a un territoire sans aucune zone humide, on va avoir vraiment un phénomène d'accentuation des pics de cru. D'où un intérêt de à la fois restaurer et de préserver les cours d'eau et les zones humides, parce que c'est des enjeux majeurs pour la régulation des débits. Un autre point important aussi, il faut essayer de limiter les impacts des obstacles à la continuité écologique. Donc c'est tout ce qui est seuil et barrage. Il y en a plus de 110 000 obstacles à la continuité en France. Donc là, je vous présente la, la carte du recensement. Euh, qui a été édité en janvier 2018. Et on voit qu'il y a quand même une, une sacrée densité d'ouvrages sur les cours d'eau français. Et on va parler juste après de restauration, mais avant de parler de restauration, il est essentiel et vital de conserver ce qui est encore en bon état. Ce que les scientifiques spécialisés sur la restauration vous le diront, la restauration, elle met du temps, elle peut être efficace, mais elle met du temps, il y a des facteurs limitants. Et c'est pour ça que du fait de la difficile récupération des milieux après dégradation, il faut vraiment, à minima, on conserve l'existant, et parallèlement à ça, on restaure. Mais il faut vraiment tout faire pour préserver ce qui reste en bon état. Donc, euh, l'intérêt de la restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau, dans le cadre du changement climatique, l'idée, c'est qu'on utilise des techniques de restauration des cours d'eau qui permettent de maintenir une eau fraîche le plus longtemps possible et de bonne qualité au sein du cours d'eau, et qu'on arrive à avoir des cours d'eau où la, la recolonisation est possible au sein du délit mineur. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des fosses régulièrement réparties euh, et qu'il y ait encore des zones hyporiques fonctionnelles. Attention, quand je vous parle de fosses, je vous parle de fosses qui sont présentes sur un petit cours d'eau de 2 mètres, c'est des fosses tous les 10 mètres. À ne pas confondre absolument pas avec des, des plats lents qui sont créés suite à un ouvrage de 2 mètres de haut sur un cours d'eau où on a une homogénéisation de la lame d'eau sur quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Et là, ça pose des soucis en termes de réchauffement de la température, en termes d'homogénéation des conditions d'écoulement, en termes d'eutrophisation et de diminution de la concentration en oxygène. Donc il ne faut pas du tout différencier, il ne faut pas du tout... Il euh, faut bien les séparer. Les fosses naturelles, présentes petites et très régulières, et les fosses vraiment euh, présentes à des instants ponctuels, qui sont très longues, très grosses, et là, qui sont beaucoup plus impactantes. Donc grosso modo, pour restaurer la morphologie des rivières, on a une sorte de grosse boîte à outils. On a une vingtaine de techniques qui permettent de restaurer les rivières, qu'on va panacher et qui vont permettre vraiment de redonner une nouvelle vie à, à une rivière qui ne fonctionne plus. Par exemple, on va avoir des remises dans le Talveig. Donc là, certains vont me dire « mais qu'est-ce que c'est le Talveig ?» Le Talveig, c'est la ligne qui relie les points les plus bas de la vallée. Imaginons que dans cette salle, on, cette salle soit une vallée, vous vous êtes situé dans le versant, moi je suis dans le fond de vallée, je suis dans le Talveig, c'est le point le plus bas de la vallée. Ça va pour tout le monde Ok, j'ai cru que j'allais avoir un moment de solitude, mais c'est parfait Deuxième technique, c'est le reméandrage. Des cours d'eau qui ont été totalement mis en ligne droite, on va essayer de leur redonner une forme naturelle. Et ça, cette forme naturelle, elle va être très intéressante parce qu'elle va permettre de dissiper l'énergie. C'est un peu comme vous, si vous faites du ski de fond ou du ski alpin encore plus, vous allez aller très très vite et pour dissiper votre énergie, vous faites des virages. Bah, les cours d'eau, ils vont faire pareil, pour dissiper leur énergie, ils font des virages. À la seule différence du ski, c'est que là où ils font le plus de virages, c'est quand il n'y a pas de pente. Ça, c'est la petite... C'est la petite spécificité de ces cours d'eau. Et l'intérêt de ce reméandrage, c'est que ça va diminuer les pics de crue en aval, et en plus, ça va améliorer fortement la qualité de l'eau. Par exemple, pour les nitrates, une étude qui a été reprise dans les documents d'Oraison en 2011, qui s'intitule Restaurer l'hydromorphologie des rivières, une voie commune pour la maîtrise des nutriments un document en français et assez pédagogique. Les auteurs rappelaient dans des modélisations que le travail que faisaient 2900 km de cours d'eau à méandre au printemps pour la dénutrification des nitrates, c'était le même travail, à votre avis, que combien de kilomètres de cours d'eau en ligne droite Je répète cette problématique. On a 2900 kilomètres de cours d'eau à Méandre, donc il tourne vraiment bien. Au printemps, pour faire le même travail de déministrification, combien il faut de cours d'eau tout droit Le même type de cours d'eau tout droit. 10 000, qui dit plus J'entends 10 000 pour le moment. Plus, moins Oui 30 000, encore un peu plus un petit peu moins, c'est entre les deux, c'est 40 000 km de cours d'eau. Donc ça, c'est une étude qui soulignait vraiment l'intérêt du reméandrage, parce qu'en reméandrant un cours d'eau, on va avoir des zones où il y a de l'oxygène, des zones sans oxygène, et on va stimuler les circulations de l'eau au sein des boucles de méandre. Et c'est ça qui va vraiment être intéressant pour le fonctionnement des cours d'eau, et notamment pour l'auto-épuration. Donc c'est ce qu'on a vu notamment dans le cadre de suivi écologique d'opérations de reméandrage dans le Doubs, quand on relève la nappe d'un cours d'eau et que ça va permettre de réduire les températures estivales maximum de 1 à 3 degrés. Rien qu'en reméandrer le cours d'eau et en rehaussant la nappe. Pourquoi Parce que l'eau qui est présente dans le lit mineur, par un moment, elle va passer dans le lit majeur. Elle va passer dans des bancs, elle va, elle va passer dans des zones humides. Et quand l'eau elle, elle peut encore fonctionner avec ces zones humides, elle, elle, va, elle va se refroidir tranquillement. Et quand elle ressort, elle va refroidir tranquillement la lame d'eau. Donc il y a vraiment un intérêt à, à maintenir ces zones. Et il y a deux techniques qui sont très efficaces pour limiter le réchauffement des eaux, c'est reconstituer un matelas alluvial sur des zones où il n'y en a plus, donc c'est la recharge en granulat qui est complémentaire à d'autres techniques, et le reméandrage qui est également très intéressant. Ça, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est juste pour avoir une petite illustration. Il faut vraiment, quand on restaure les rivières, on maintienne des successions très très rapprochées de bosses et de creux. C'est ça qui permettra d'avoir des zones où il reste de l'eau régulièrement répartie, et ce qui est intéressant, c'est que quand l'eau passe à travers les petits cailloux que constitue un radier, elle se refroidit. Donc l'eau arrive fraîche dans les fosses, en fait. Et c'est ça qui est super bien pensé, c'est que le système naturel, au final, il est plutôt adapté pour résister aux impacts du changement climatique à partir du moment où on le remet dans l'état où il était avant, qu'on l'ait sacrément malmené. Et ce qui fait que dans des conditions naturelles, les cours d'eau ils arrivent globalement à résister à certains étiages et on peut avoir des capacités de recolonisation. Mais il faut vraiment qu'ils soient en bon état hydromorphologique. On a aussi une autre problématique à l'échelle nationale et régionale, c'est notamment, il faut qu'on arrive à limiter l'impact des plans d'eau. Donc les plans d'eau, tout le monde en connaît, tout le monde a déjà fait des balades, des activités autour d'un plan d'eau, a fait des pique-niques, tout ça. Et ce n'est pas tous les plans d'eau qui posent problème. Il faut faire des analyses au cas par cas, des analyses multi mais il faut juste s'interroger sur le fait que sur certains cours d'eau, on a des plans d'eau en barrage sur les cours d'eau et qui sont présents à forte densité. Et ce qui est embêtant, c'est que quand on va à l'aval de certains plans d'eau en barrage, sur petits cours d'eau, on a jusqu'à 8 à 10 degrés d'élévation de la température en aval immédiat de ces cours d'eau. Donc on se dit, ça c'est que l'impact thermique, on n'a pas le temps ce soir de parler de l'impact global des plans d'eau, parce que c'est également un obstacle à la continuité écologique dans la majorité des cas, notamment pour les plans d'eau en barrage. Mais c'est pour ça qu'il faut ouvrir la réflexion pour se dire, voilà, il faut qu'on se dise que certains plans d'eau, il faudra réfléchir à leur devenir, on ne pourra peut-être pas conserver tous les plans d'eau et s'il y en a qui sont conservés, il faudra peut-être qu'ils soient aménagés pour essayer de minimiser leur impact. Donc il y a une panne de solutions qui existe, il y a des suppressions de plans d'eau, il y a des contournements de plans d'eau. Donc on va faire passer le cours d'eau en parallèle, en dérivation du plan d'eau. Dans certains cas, on va installer un moine hydraulique. Donc un moine hydraulique, c'est un système de deux rideaux de planche pour que c'est l'eau du fond du plan d'eau qui va sortir à l'aval du plan d'eau. Ça, ça permet de faire sortir les eaux fraîches. Parce que si on fait sortir les eaux de surface, c'est logique à une grande étendue d'eau, qui est très large, bah, le soleil, il frappe et l'eau de surface, elle se réchauffe. Donc si c'est la seule eau qui sort, bah, elle va sortir très très chaude et pauvre en oxygène. On va également avoir des, des recommandations pour les vidanges, parce qu'un plan d'eau, par nature, il a tendance à se remplir. Donc, euh, Au bout d'un moment, euh, il y a un certain nombre d'acteurs qui les vident, donc c'est encadré par la réglementation. Mais il faut vraiment être très vigilant sur la manière dont on vidange les plans d'eau, parce que ça peut être très impactant. Et aussi sensibiliser sur les espèces exotiques envahissantes, parce qu'on a beaucoup des espèces exotiques envahissantes qui proviennent aussi des plans d'eau, notamment tout ce qui est écrevisse, les, les écrevisses invasives, on voit qu'il y en a pas mal qui viennent directement des, des plans d'eau euh, qui sont introduits par un certain nombre de propriétaires. Ce n'est pas forcément une mauvaise façon de faire. Hein. Des fois, c'est une mauvaise connaissance et une mauvaise sensibilisation qui fait que les gens font des erreurs, mais ils ne sont pas toujours au courant non plus. Et globalement, ce qu'on observe de plus en plus à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a beaucoup de villes qui réfléchissent à, à se verdir totalement. En fait. Donc, Elles veulent remettre de la végétation en ville pourquoi Parce que la végétation a, peut améliorer la qualité de l'air et peut notamment réduire la température. Par exemple, sur des études qui avaient été réalisées sur, la, sur Paris, dans les études qui avaient été reprises, s'il y avait une augmentation de la surface de la végétation parisienne de 34%, ça permettrait de perdre jusqu'à 2 degrés Celsius lors d'une canicule comparable à celle de 2003. Donc en fait, quand on voit l'impact des canicules sur la santé des gens qui habitent les villes, à quelques degrés près, c'est vraiment plus facilement supportable. Donc, il y a tout un, un intérêt à envisager ce type de système. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi il s'écarte sur les villes En fait, c'est pour vous dire qu'on est en train de faire ça pour nous. On est en train de trouver des solutions pour gérer la température. Et il faut qu'on s'interroge aussi, à, quand on va dans nos campagnes, est-ce qu'il est qu y a suffisamment d'arbres aussi pour refroidir les eaux en fait Et ça, la question doit se poser. Ça dépend des territoires. Il y a des territoires où c'est encore très fortement boisé. Il y a encore l'arripicif qui joue son rôle. Mais dans beaucoup de cours d'eau, notamment en île et vilaine et en Pays de la Loire, on a des territoires qui sont vraiment plus dégradés. On a des cours d'eau qui n'ont plus un arbre au fond de la vallée. Et en plus, les cours d'eau ont été mis au, tra au trapèze. Donc en fait, si on voulait faire tout pour réchauffer l'eau, on ne ferait pas mieux. On coupe le parasol et on élargit, euh, la... On élargit la section du cours d'eau, ce qui fait que le soleil va frapper encore plus facilement le cours d'eau. Donc il faut à tout prix qu'on trouve des solutions pour essayer de refroidir ces systèmes. Sinon, déjà, qu'ils sont en mauvais état actuellement, mais du fait du changement climatique... Euh leur état va devenir relativement catastrophique. Donc la ripisylve, c'est vraiment une très bonne solution pour réguler la température des, de l'eau. Il faut savoir que ça met 5 à 6 ans une ripisylve avant d'obtenir des premiers effets pour l'ombrage de petits cours d'eau. Donc si on souhaite avoir des effets sur la ripisylve en termes de régulation des températures, il va falloir qu'on envisage rapidement de soit restaurer activement des ripisylves en en replantant, soit de restaurer passivement des ripisylves en écartant les clôtures pour que naturellement les ripisylves reviennent le long des cours d'eau. Donc ça, il faut, faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus, sachant que la végétation riveraine, elle permet également, en plus de contrôler les régimes thermiques et lumineux, on l'a vu tout à l'heure, elle nourrit les organismes aquatiques avec les feuilles mortes et le bois mort, elle protège des nutriments et des polluants, c'est ça la bande riveraine qui a vraiment une capacité à limiter l'impact des pollutions, et elle va stabiliser les berges et réguler les débits. Donc on a tout intérêt à essayer de, de laisser des répicules naturelles en bordure de cours d'eau, et pour les gens qui ne voudraient vraiment pas qui trouvent que c'est une contrainte, au moins sur la face exposée sud, pour essayer au maximum, de, pendant les heures les plus chaudes en termes d'ensoleillement, arriver à réduire au, minimum, au maximum euh, l'échauffement des eaux. Et c'est des exemples qui ont été faits dans pas mal de suivis. Là, je vous présente euh, des études dans le cadre du programme LIFE, où on voyait que la différence entre des forêts et des prairies, on avait à, en période estivale jusqu'à 4 à 5 degrés d'écart. Donc c'est vrai que quand on remet de la ripisylve, on a vraiment un effet qui est vraiment intéressant euh, pour euh, limiter le réchauffement. Et sur les cours d'eau étudiés, l'effet de régulation thermique se faisait sortir sur les 800 premiers mètres du cours d'eau, après quand il n'y avait plus de répit, C'est vraiment un résultat intéressant. Quoi. Et globalement, petit rappel par rapport à tout à l'heure, moi je suis situé en fond de vallée dans la Talveig, vous, vous êtes sur le versant, en théorie, dans le fond de vallée, il faut vraiment poursuivre les efforts d'amélioration des pratiques. Il faut continuer à mettre en place des zones non traitées euh, en bordure de cours d'eau, ça, c'est des zones où on ne peut pas appliquer de produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires. Il faut maintenir les bandes enherbées pour améliorer l'épuration des nitrates, notamment, et, et réguler l'arrivée du phosphore. Il faut maintenir des prairies sur nos territoires au maximum par rapport aux effets qu'elles rendent en termes de qualité des eaux et de biodiversité. Il faut continuer à maintenir les cultures intermédiaires piégeant le nitrates et la couverture hivernale des sols. Il faut tout faire pour préserver toutes les zones humides qui, qui, qui sont encore en bon état et qui doivent jouer leur rôle. Il faut vraiment préserver les zones humides faut maintenir des zones de débordement naturelles où l'eau puisse déborder naturellement et dissiper son énergie. Il faut préserver des ripisylves et ce serait bien que dans certains PLU on commence à avoir des bandes d'inconstructibilité de part et d'autre des cours d'eau. Après les largeurs seraient à définir mais il faut savoir que plus la bande va être large, plus on va jouer de... plus on va rendre de fonction. Là c'est des études portées par les scientifiques c'est des camps H et... en 2002 sur les ripisylves méditerranéennes. Et en fait, ils voyaient que plus la ripisylve était large, plus elle rendait de fonction. Donc, par exemple, sur la ripisylve étudiée, pour stabiliser la berge, il fallait à peu près 4 mètres de ripisylve. Pour les habitats aquatiques, il fallait à peu près 6 mètres. Pour piéger les sédiments, il fallait à peu près 8 mètres. Pour réguler les nutriments en solution, il fallait à peu près 20 mètres. Pour contrôler les crues, c'était une quinzaine de mètres. Pour l'habitat de la faune terrestre, c'était une quinzaine de mètres. Donc, il faudra vraiment s'interroger à comment on gère l'espace de part et d'autre de des cours d'eau dans les années qui viennent. Et la question qui se pose souvent, donc j'anticipe un peu des questions qu'on pourra avoir par la suite, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que particulier pour les milieux aquatiques Donc en fait, il y a différentes solutions qui peuvent être mobilisées. Déjà, un truc tout simple, c'est de réduire au maximum sa consommation d'eau individuelle. Il y a des trucs tout simples, hein, même si vous êtes étudiant, parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans la salle, il y a des petits mousseurs qui peuvent s'installer, c'est des clips qui coûtent quelques euros, qu'on met dans les robinets, dans les appartements où on est, on les récupère après être parti, c'est pas grave. Et c'est vraiment pratique, on a vraiment des fortes diminutions euh, des, de l'eau qu'on utilise. Pour ceux qui ont plus des petites maisons, tout ça, on a des systèmes de récupération d'eau de pluie, des économies d'eau de manière globale. Il y en a certains qui équipent des toilettes sèches et ça permet directement de limiter aussi la consommation d'eau de manière brutale. Il faut être très vigilant aussi sur l'achat et l'utilisation des produits chimiques du quotidien, parce que quand on fait des analyses de qualité d'eau, on observe plein, plein, plein, plein, plein de pollutions qui viennent également de nos maisons, en fait. Donc c'est vrai que quand on démousse un toit, quand on entretient les espaces verts en bordure, quand on utilise des produits pour décaper la cuisine d'un côté, pour entretenir un sol d'un côté, enfin, on utilise plein de trucs irritants, nocifs, agressifs, toxiques, et ce qui fait que tout ça, ça se retrouve dans les milieux aquatiques et ça peut être très impactant. Donc si vous pouvez, essayer de progressivement essayer à veiller à adopter des produits d'entretien un, euh, un peu plus vertueux par rapport aux, aux milieux aquatiques en aval. Quoi. Il faut tout faire pour essayer de, pro de promouvoir une, une alimentation et une agriculture durable, et notamment des cultures qui sont un peu moins consommatrices en eau. Parce qu'il y a un certain nombre de cultures à l'échelle nationale qui consomment énormément d'eau. Donc ce serait bien d'y penser un peu. Il faut veiller à conserver autant que possible des surfaces naturelles perméables à proximité de son logement. Donc c'est vrai que vous, en tant que particulier, vous ne pouvez pas agir sur, euh, sur tout ce qui se passe à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un État ou à l'échelle d'un territoire grand comme l'Europe. Mais localement, des fois, c'est possible de se renseigner, de regarder les dossiers qui passent, tout ça, et d'essayer d'être vigilant pour essayer de conserver. Bah, les zones de source, les cours d'eau, les zones humides, les mares, les talus, les haies. Il y a vraiment un, un ensemble d'infrastructures naturelles qui font partie de nos territoires et qui serait bien de maintenir au maximum. Et enfin, pour finir, il faut tout faire pour encourager des politiques vertueuses en termes environnementaux à toutes les échelles. Et c'est ça qui pourrait permettre à terme, si on arrive à travailler à la fois sur l'adaptation et sur l'atténuation, à essayer de limiter un peu les effets du changement climatique. Pour aller plus loin... Euh, je vous conseille la lecture sur le changement climatique de ce petit document de type Comprendre pour agir de l'Agence française pour la biodiversité. Si vous tapez sur internet, vous avez directement le PDF et il est plutôt euh, agréable à le lire et assez bien fait. Et vous avez plein de documents qui existent il y a des petits films pédagogiques. Pour conclure et pour ouvrir la discussion, mais je ne sais pas si j'ai le timing. Quelqu'un à l'heure Pas de timing Est-ce que vous supportez encore Ça va bah c'est un petit film de 4 minutes et après on prendra les questions, c'est fini juste après. Je ne vais pas vous mettre la musique sur le film parce que ouais, c'est un goût différent du mien. Et... Mais je vais juste mettre le film tout de suite. C'est un film qui a été fait par l'Agence de l'eau ronde méditerranée corse, qui est vraiment très pédagogique. C'est dans une série de 5 films qu'ils ont fait et que je vous conseille de les voir. Il y en a un sur les zones humides, il y en a un sur les crues, il y en a, il y en a encore deux autres, je ne les ai plus tous en tête, mais il faut vraiment les voir. Donc voici ce petit film. c'était que de la musique, il hein. n'y a pas de commentaires en plus, donc euh, tous les commentaires sont écrits. Et ce film a été fait sur, la, sur le territoire de l'agence de l'eau. Euh. Ce film a été fait sur de, le territoire de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse. C'est dans un contexte où ils vont être particulièrement sensibles et vulnérables aux impacts du changement climatique. Donc ils, ils vont assez loin et il y a un certain nombre de documents qui ont été faits en lien avec le changement climatique que je vous recommande si vous voulez également vous renseigner sur ces aspects. Donc, Ce petit film reprend un certain nombre des mesures qu'on a pu illustrer juste avant. C'est un peu une, une petite synthèse pédagogique. Ça, il faut juste avoir un petit point d'intention sur ce point-là. Euh, la création de passe à poissons, c'est une mesure corrective uniquement par rapport à la, la problématique de continuité écologique. Ça ne résout pas tous les problèmes. Et Souvent, on dit qu'une très bonne passe à poissons, au maximum, elle fait passer 70 à 80 des individus d'une espèce. Donc, Ce qui fait que si on a plein d'ouvrages présent sur un même cours d'eau, si vous faites 70 d'une population de 100 et que vous avez 20 ouvrages, faites le calcul de ce qui reste en, en amont. En fait. C'est pour ça que c'est vraiment une mesure corrective. On améliore la situation, mais quand on a beaucoup d'ouvrages, ce n'est pas, pas la meilleure solution. Donc voilà, c'était juste, juste pour parler de ces petits films, parce que je les trouve plutôt bien faits, et il ne faudra pas hésiter à regarder les quatre autres. Et pour conclure, euh, il va être grand temps de changer assez rapidement euh, notre façon de faire les choses à, à l'échelle mondiale. Parce qu'on observe une augmentation de la population assez importante, avec une augmentation du besoin alimentaire. On, on, va, on veut avoir et on a déjà une augmentation importante au niveau des besoins quantitatifs, au niveau de la ressource en eau. Et on a une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, cru, étiage et le changement climatique qui arrive euh, avec ses premiers effets de plus en plus marqués vu que la ressource est limitée, il faut vraiment qu'on adapte assez rapidement la manière dont on la gère. Il y a déjà énormément d'efforts qui ont été faits depuis plusieurs décennies, mais il faut les poursuivre et surtout accélérer la vitesse à laquelle on, on change les choses. Et De manière globale, il faut qu'on arrive collectivement à déconstruire la vision purement hydraulique d'aménagement des bassins versants qu'on a eu pendant longtemps. En fait, il y avait une vision du cours d'eau comme un, comme un conduit. En fait. On voulait faire passer l'eau le plus vite possible d'un point 1 à un point B, on voulait le canaliser, on voulait contenir. En fait, on on voyait la gestion de l'eau comme il faut, il faut gérer un flux d'eau, en fait. Et c'est ça qu'on essaye de dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à construire une nouvelle démarche. Donc ça, il y a eu plein de pas de temps qui ont permis de commencer à réfléchir et qui nous ont entraînés dans cette réflexion. C'est la loi sur l'eau de 92, c'est la Directive 4 sur l'eau en 2000, la petite loi sur l'eau en 2006, les premières échéances de la Directive 4 sur l'eau en 2015. Maintenant, on arrive en 2020. Il faut qu'on continue à essayer de voir que quand on aménage des milieux naturels, il faut que ce soit fait par rapport aux différents objectifs, donc qualité d'eau, hydrologie, biodiversité, régulation de la température, stockage du carbone. Il faut vraiment essayer de retenir des aménagements ou des activités qui permettent de concilier les différents usages au maximum, quoi. afin de permettre de concilier le bon état écologique et, et les activités humaines les plus durables qu'elles soient à l'échelle de nos territoires. Donc je vous remercie de votre attention. Euh, vous trouverez les références bibliographiques qui ont permis la construction de ce diapositif en fin de documentation. Et il n'y a pas de souci, pour réutiliser les diapos, il faut juste penser à citer les sources, et autrement, pas de problème. Et il est transféré à l'Océanopolis, donc après il sera certainement accessible, je laisserai préciser de quelle manière. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci bien